le monde J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en libre 11e épisode de cette saison. Je suis ravi de vous retrouver avec un petit peu de retard. Mes excuses et merci pour votre patience. C'est une édition spéciale, vous comprenez, donc ça peut arriver. Il y a son lot d'indécis, son lot de surprises, mais c'est surtout un épisode que vous attendiez fort. Je suis ravi et je vous remercie directement en début d'émission de tous vos retours, de vos innombrables messages, de tout ce que vous avez dit sur les trailers, la force en message privé, etc. C'est un bonheur, c'est un cadre qui change. C'est un cadre qui change parce que nous sommes aujourd'hui à Valdebebas, le centre d'entraînement du Real Madrid, pour une émission que vous avez énormément attendue, que vous avez énormément réclamée. Depuis combien de temps, dans un corps libre, vous me dites Zach, essaye d'avoir un footballeur Ce serait cool, tu passionné de football, Zach, et ce serait cool quand même que tu ramènes un footballeur. J'ai mis la réflexion dans un coin de ma tête. J'ai essayé de mettre en, en place les choses. Et puis, il y a certains footballeurs qui ont accepté de venir. Et c'est pour moi aujourd'hui un grand plaisir de l'introduire. Je suis aujourd'hui avec monsieur Karim Benzema. Bonjour Karim, comment vas-tu? Ça va bien, bien, tranquille. Tranquille? Ah, impeccable. C'est ta première fois sur Twitch? Ouais. Ça me fait vraiment super plaisir de te recevoir, sache-le, c'est un vrai honneur. Elle est belle cette salle de conférence de presse, là, c'est sympa, hein C'est joli, c'est joli. Même là, Parfait. on voit derrière le nouveau stade là qui arrive et tout. Bah, c'est cool. Ça commence à avoir de la gueule, sérieux. Non, c'est cool, c'est cool. <rire> Ça fait vraiment plaisir de te recevoir. Merci. Euh... Aujourd'hui, on va parler un petit peu de toi, on va parler un petit peu de ta carrière. Mais tu sais quoi, avant de parler de toi, je vais commencer gentil, tranquille. Je vais te demander est-ce que ça va Est-ce que tu as passé une bonne semaine Est-ce que tu as passé un bon week-end dernier Est-ce que tout roule Bien, bien, bien. Ça roule. J'avais des petites blessures, une petite blessure. Mais ça va. Repos, un peu plus de, de travail, renforcement. Et là. J'ai vu ta story insta hier là, sur ta machine ouais. avec toute la sueur, là tu t'es donné Traînement, un peu ouais, je m'entraîne tous les jours souvent. Ouais. C'est pour le retour un petit peu vu que Ouais, de toute façon, euh, non, pour rester en forme. Hein. C'est pour rester en forme et puis, et puis voilà, c'est un peu ce que je fais quand j'ai rien à faire en fait. Ok, bah voilà. écoute, franchement, ça régale, la, la vidéo au niveau. Alors juste avant qu'on démarre, etc, euh, sur Twitch, il y a un truc qui s'appelle euh, le chat. C'est là où les gens parlent, ouais. tu vois, c'est là où ils discutent. Et là, vu qu'il y a quand même beaucoup de monde qui nous suivent, ils sont beaucoup de monde à parler. J'ai une tablette ici, je veux te les montrer un instant. Regarde tous les messages qui défilent. Ça, c'est tous des gens en direct qui sont là ah en train de ouais. nous écouter. Ils envoient hein. <rire> <rire> non, bah ouais, non mais non mais non, c'est cool. c'est cool. Ce que je te dise Ah, vous c'est impressionnant. Non, ouais. Ouais, ouais ouais franchement, franchement énervé c'est kiffer. je voulais te les montrer un petit peu parce qu'ils attendent depuis tout à l'heure ah. et tout c'est important pour moi qu'ils puissent un petit peu prendre part et on va pouvoir commencer gentiment alors même si beaucoup te connaissent et ça c'est une évidence dans un accord libre j'ai un grand classique oui. quel que soit l'invité je le demande et on va commencer par ça donc je vais te demander qui es-tu ouais. d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire wow. <rire> C'est pas une question de piège, je la pose à tout le monde. Non, non, non, ce n'est pas, une... ben pas une question de piège, normal. <rire> Karim Benzema, je viens de Bron, 69 500 à Lyon. Voilà, après parcours scolaire, euh, j'ai été jusqu'en BEP vente. Ouais. ouais. Ça va, ça se passait collège ici Tu étais comment, genre comme type Ça des... va, tranquille. Euh, J'étais un élève... Euh, non, sérieux, tranquille. Et euh, après, euh, j'avais déjà dans ma tête euh, le foot. Ouais. Je savais que l'école, c'était important. Bon, vu que j'étais pas très doué, mais bon, après, j'avais toujours la, la moyenne. Mais j'étais plus focalisé sur, sur mon football et mon comportement. Tu voilà. avais le foot à partir de quel âge, à peu près, genre dans ta vie, à un moment où tu sais... Quand t'sais, je suis rentré en... en sportitude, hein, à partir de 6e ou 5e. Donc euh, voilà, à partir de ce moment-là où on faisait école le matin, et puis après 15h, 16h, on avait entraînement en foot. C'était super quel... Est-ce qu'il y avait, par exemple, d'autres joueurs dans ta classe etc. Ouais, on, était, on était... Euh... Il y avait beaucoup de joueurs. Hein. Il y avait euh... Ben Arfa, ouais. les plus connus, Ben Arfa, Anthony Mounier. Il y avait pas mal, pas mal de joueurs. Rémi Rioux. Ah, stylé, ça Pas mal, pas mal de joueurs. Donc euh... voilà. C'était 6e, 5 et c'était un peu cool, tu vois, d'avoir comme ça, bien. un petit peu, genre, sport-études, vous étiez tous dans le même délire, un petit peu après, tu sais, la formation, le foot, après, vous avez tous joué à l'OL et tout, il y avait une sorte de synergie, un petit truc cool qui se mettait en boucle. Ouais, après, après, ça fait longtemps, quand même, j'ai plus trop de souvenirs, on va ah, dire. Ah, tu m'étonnes. C'est <rire> vrai, j'ai plus trop, trop de souvenirs, mais, mais non, c'était bien, en fait. tu avais l'école le matin, tu terminais après à 15h, puis après, t'enchaînais avec les, les entraînements, donc, euh, non... Des bons souvenirs, même si j'en ai pas, pas beaucoup, mais c'est des bons souvenirs. – Tes souvenirs, je vais encore te les solliciter un petit peu, en tout cas voilà. pour le début. En 1995, tu as rejoint le SC Bronté-Rayon, c'est ce que j'ai vu, mm -hmm. à l'âge de 8 ans. Est-ce que tu as grandi dans une famille de football ou c'était parce que tu avais une passion petite donc du coup, on t'a mis au club du quartier ?– On va dire j'ai je n'ai pas grandi dans une famille de football, mais j'ai grandi dans un quartier football ah. différent. Donc voilà où le premier sport, c'était le foot. Il y avait le foot ou la boxe, des trucs comme ça. Mais pour moi, c'était foot tous les jours, donc plus dans mon quartier, en fait. Ça jouait, il y avait un petit des... city Oui, on jouait. Et il y avait aussi des fois des tournois un peu interquartier, etc. Donc et j'avais la chance de pouvoir jouer avec les plus grands. Ouais. Donc parce qu'à 8, 9 ans, tu peux pas jouer avec les plus grands, mais ils me prenaient... à à chaque fois. Donc euh, donc voilà, c'était plus dans mon dans mon quartier. Après, dans ma famille, euh, Tu étais trop. attaquant à a Tu l'époque, sais, tu no, no, no, no, no, tu vois Non, non, non. Toujours, toujours attaquant. Non, no, no, devant et ça va, je marquais no, tu no, un no, no, no, no, no, à des no, no, no, no, ans no, no, no, no, no, no, no, avaient no, no, no, no, no, no, ans, jouais avaient no, no, ans, donc c'était euh, physiquement no, no, je jouais devant et je no, no, ah, c'est énervé Parce qu'en fait, moi, un truc que j'ai vu, c'est qu'après avoir rejoint, euh, du coup, comme je t'ai dit, le club de Bronte et Rayon à 8 ans, tu as rejoint l'Olympique Lyonnais à 10 ans, donc 2 ans après. Comment s'est passé ta détection Comment il s'est passé le passage du FC, enfin, du SC Bronte et Rayon à l'Olympique Lyonnais euh, On faisait des, des espèces de matchs le week-end où on avait euh, des plateaux, ça s'appelait. Ouais. C'était foot à 7, où on faisait trois matchs et on avait joué, c'était à vaud je crois. Je jouais avec Bronte c'était un petit tournoi, je crois, et euh, on avait joué contre, euh, contre Lyon. Les jeunes de l'OL Ouais, les jeunes de Lyon, et on avait, je crois que c'était la première fois, on avait gagné, je crois, j'avais marqué euh, des buts, etc. Puis après, on, on, les dirigeants de Lyon et par là, mon père, euh, parce qu'on devait rejouer contre eux okay. dans, la, dans la même journée. Et euh, en gros, ils avaient dit, ouais, euh, faudrait pas qu'ils jouent contre nous, machin, et on va lui donner l'opportunité de faire détection. Arrête ouais. si, si, si, si. Ta détection, elle s'est échangée contre le Comme fait ça. de ne pas rejouer contre eux ouais, exact. <rire> c'est ça, à l'époque. Et après, bah après, je suis parti euh, à Lyon avec euh, ma mère et mon beau-frère, et j'ai fait la, la détection et j'ai été pris tout de suite. Alors stylé, ça. Et, et attends, c'est quoi, petite question Ils ont non. pas gagné sans toi, du coup, le match retour Mon équipe non. Ouais. non, non, non, non. non. <rire> <rire> je ne suis pas trop surpris, si tu veux étonner. Non, mais Lyon, à l'époque, c'était les, les meilleurs. Hein. De toute façon, en jeune, il euh, n'y avait pas mieux. Hein. C'était Lyon, c'était les plus forts. Dès la fin des années 2000, puisque là, on parle de euh, enfin, la fin des années 2000, la fin des années 90, je veux dire oh, Ouais, Lyon, de toute façon, euh, mais même après, quand j'ai commencé à Lyon, euh, toutes les catégories, c'était Lyon champion à chaque fois. Ouais, bon, en même temps, la région normale, ouais, c'est un gros ouais. club et tout, ce n'est pas, pas étonnant. J'ai vu dans ta formation, et ça, c'est logique, tu as gravi un peu les échelons petit à petit, avec notamment Athènes Benarfa, vous avez impressionné mmh. beaucoup euh, les formateurs lyonnais euh, pendant votre jeunesse à l'époque. C'était comment cette époque pour toi, année après année, d'évoluer à l'OL, de monter les catégories et de petit à petit commencer à avoir des formateurs qui se disent « Tiens, eux là, et notamment toi, il y a quelque chose, ils sont bons bah, ». En fait, c'était bien, mais après, il y, y a le difficile aussi. Parce que chaque année, on doit te dire si on te garde ou on ne te garde pas. Donc c'est compliqué en fait. C'est bien, mais c'est compliqué à la fois. Mais... Euh... 10 ans, on va dire, jusqu'à 15 ans, je n'avais ouais. pas dans ma tête pour être euh, vraiment footballeur. Je jouais au foot parce que j'aimais le foot, et puis, et puis voilà, tout simplement. Je jouais, je prenais du plaisir, normal en fait. Je n'étais pas concentré à me dire je vais devenir footballeur professionnel. Mais après, c'était bien. Hein. Franchement, c'était bien. Hein. Quand tu avais 15 ans, et c'est à ce moment-là, ça s'est concrétisé c'était un À partir, de 15, ans, un hein, à partir de 15 ans, où là, euh, tu te rapproches un peu plus des professionnels. Ouais. Tu as la, comme au centre de formation, on pouvait voir les, les professionnels s'entraîner. Bah là, j'ai eu un déclic où voilà, j'ai dit, là, là euh, qu'est-ce que je peux faire pour être footballeur, en fait, D'accord. simplement. Et à cette époque-là, dans le groupe pro, il y avait qui un petit peu qui t'a impressionné, peut-être quand tu avais 15 ans C'était so l'époque de Sonny Anderson Oui, il y avait Sonny Anderson, c'est vrai, il y avait Sonny Anderson. Bon, après, il y avait Wilthard, govou euh, tous ces joueurs-là. Et vous étiez proche un petit peu, genre, euh, comment ça se passait l'intégration des équipes de jeunes, par exemple, pour toi, à, au groupe pro C'est un jour, on vient de dire toc toc, ça ouais, va, super ça, fort, ça dépend en fait. Des fois, il manque un joueur, des fois, il y a un blessé, donc il regarde dans les plus jeunes, que ce soit en CFA, au moins de 18 ans, au moins de 16 ans, ça dépend en fait. Et puis après, euh, si l'entraîneur de l'équipe euh, A euh, vient, vient regarder et tu lui plais, tu peux faire peut-être des entraînements, etc. Moi, ça s'est passé comme ça, ça s'est rap... passé... Super vite en fait, j'ai joué moins de 16 ans, j'ai fait une saison et après je suis passé vite fait en 18 ans CFA pro, donc ça a été, ça a été rapide. Genre la, la transition un ouais, peu claire super vite, ouais. Et, et c'est quoi le premier truc qui t'a marqué quand t'as commencé à être un peu au contact des pros et notamment des attaquants professionnels par rapport aux catégories de jeunes Il y a quoi Tu t'es dit, ah là, c'est vraiment différent, peut-être les défenseurs, la façon de jouer, c'est... Non, j'étais pas impressionné en fait moi. Je n'étais pas impressionné, parce que déjà, j'étais déterminé. D'accord. Donc, je n'avais pas cette impression-là, de me dire euh, « je suis impressionné », non. Parce que pour moi, ça reste du foot. Ils sont plus forts que moi, peut-être, physiquement. Mais après, impressionné, non. Mais juste travailler, en fait. Qu Qu'est-ce qu que je peux faire pour, euh, pour un jour être comme eux, voire mieux Donc, c'était plus ça, moi, dans ma tête. Donc, quand je commençais à m'entraîner avec eux, bah, euh, je me donnais à fond. Hein. Je courais de partout, etc. Ouais. Tu es ouais. de montrer un peu aux entraîneurs, au truc. Non, je ne voulais rien montrer, mais juste euh, déjà de me faire plaisir et juste de courir plus, tout simplement. Parce qu'après, le talent, tu l'as. C'est juste la détermination, de l'ambition. Tu le savais que le talent déjà était là à l'époque Bah oui, parce que depuis tout petit, en fait. J'ai monté les, les, les, les classes, etc. Donc après, euh, tu n'as pas besoin d'arriver en professionnel pour te dire et de penser j'ai du talent. C'est juste, euh, qu'est-ce que tu peux faire pour jouer avec eux Parce que le talent, ça ne suffit pas. Dernière question un peu sur ça et après on avance mmh. gentiment. Est-ce qu'il y a un gars, euh, éventuellement un attaquant ou peut-être un joueur du groupe pro de l'OL, à l'époque, quand tu es venu, mmh. il t'a peut-être pris un peu sous son aile ou il t'a conseillé en particulier Ou alors, en général, il n'y en a pas spécialement un qui l'a fait Si, si. Quand j'ai commencé, il y avait Lamine Diata, Eric Abidal okay. et euh, Will Tord. Voilà, super bien avec moi, euh, donner des conseils, était là pour moi, donc euh, c'est trois joueurs. Les rois, les rois. Ouais. Ah, c'est des noms qui rappellent des belles époques. Franchement, exact. en tant que supporter de Loël, en tant que tu as du Eric Abidal. Magnifique, C'est ouais. le plaisir, c'est le plaisir. Le 15 janvier 2005, tu avais fait un peu tes grands débuts face à Metz, où tu distribues un peu une passe décisive. Est-ce que tu as des souvenirs de ces débuts, le moment où tu es sur le banc, et on te dit, Karim, tu rentres, c'était tes débuts en pro. Si je te dis, je m'en souviens, c'est mentir. Ok, normal. <rire> Mais euh, non, je me souviens quand je, quand je rentre. Okay. Quand je rentre, quand je suis sur le terrain, je me souviens de, de l'action où, où le ballon, c'est un dégagement, où je fais un petit sombrero, etc. Après, je donne la balle à Bergogno, il marque. Non, euh, exceptionnel, mais je suis encore jeune pour ouais. penser à tout ça. Donc c'est plus... Euh, pour moi, c'est normal. Je ne suis même pas dans l'euphorie, etc. Je suis content d'être là et puis voilà. Ah oui, il y avait déjà un peu... Euh, pas, je dirais, une froideur, mais tu vois, genre une, un sens de réalisme mais tranquille. Content, mais tu sais que ça peut... En fait, tu es content, mais ouais. voilà, moi ça s'arrête là. C'est vrai que j'étais content, mais après, il faut continuer, il faut rester dans le groupe pro. C'est plus, plus là-dessus, moi je suis content après. Ah, tu étais focalisé sur l'étape d'après Voilà, non, j'étais vraiment content de mon travail, que l'entraîneur me... me fait confiance. En plus, je donne une passe décisive, donc euh, magnifique. Ça, c'est énervé, franchement. Quand on est jeune comme ça et qu'on a un peu envie de jouer, comment est-ce qu'on exploite un peu au maximum les quelques chances qu'on obtient Genre, quand tu étais jeune et que petit à petit, tu arrivais à avoir du temps de jeu parce que. Soit tu avais été bon à ouais. l'entraînement, soit il y avait un gars absent et tout. Dans quelles conditions mentales tu te mettais pour euh, « tiens, là, c'est ma chance, j'y suis, il faut que je perde »?– Bah après, ça dépend, tu n'as même pas le temps de penser à tout ça. Enfin, dans mon football ouais. d'avant, moi, je n'ai pas le temps de penser à « ouais, qu'est-ce qu'il faut que… ». non. Tout ce que tu me donnes, je le prends. Cinq minutes, une minute des entraînements et je m'entraîne et... et je me montre à moi-même que je peux être avec cette équipe-là. Après, je ne dis pas de jouer titulaire, etc. parce que j'ai le temps mais d'être au moins dans, dans le groupe, de rester dans le groupe. Qu'est-ce que je peux faire sur le terrain pour rester dans le groupe Voilà, moi je suis comme ça. Et ça a à performer doucement. En fait, le truc qui est marrant, c'est pour préparer cette émission, ouais. tu sais, toujours je fais des recherches, <rire> je regarde un peu, et tout logique. Et j'avais vu euh, tes temps de jeu, ils doublaient à chaque ouais. fois, d'année en année, tu vois. Genre au début, tu fais 300 minutes, exact, après 600, exact. après 1002 et après arrive une saison où j'ai envie d'en discuter. C'est la saison 2007-2008 ouais. que j'avais notée avec Alain Perrin. Celle du doublé BD, ouais. Coupe de France, France. Euh, ouais. Ligue 1. Alors j'ai noté forcément quelques chiffres, même si je sais que tu vois, euh, J'avais vu que tu avais joué quasi 4000 minutes, ce qui ouais. est un temps de jeu monstrueux. Euh, 31 buts, 10, pas, 10 passes décisives, 3 titre déjà de champion de France à déjà 20 ans. Mais surtout meilleur joueur de Ligue 1 cette saison-là. Et des perfs mémorables en LDC, notamment contre United et Glasgow. Cette saison du 7 titre où tu as été l'un des acteurs de ce titre-là. Mm -hmm. C'était comment Et surtout, comment ça t'a fait d'être des acteurs principaux, ben, enfin un des principaux acteurs d'un titre que tu as pu ramener dans ta propre ville, tu vois. Bah là, c'est autre chose. Là, c'est content, fier. Euh, comme je suis le petit de Lyon qui arrive là maintenant avec l'équipe première qui gagne, euh, qui montre qui peut jouer. Donc euh, non, c'est fierté. Je vais, je vais m'en rappeler toute ma vie parce qu'en plus, il y a le doublé. Euh, quelque chose d'exceptionnel. C'est vrai que c'était une grosse saison ouais. où les gens me découvraient un peu. Et voilà, j'ai répondu présent. Le match à Glasgow. Ouais, magnifique, le match à Glasgow, parce qu'il faut gagner. C'est compliqué. Au final, on gagne après le match contre Manchester, parce que Manchester, à l'époque, c'est la meilleure équipe okay, d'Europe. Oui. Voilà, c'est le vainqueur, futur vainqueur. Donc euh, non, grosse saison. Cet enchaînement, quand tu le reviens un peu dans ta tête, pied droit, ouais, retourne, ouais, je me retourne, pied gauche. Je m'en rappelle, passe de tout l'allant et après, ça va vite. Pied droit, pied gauche, frappe. C'est des, des beaux buts C'est de l'instinct à ce moment-là Toujours, euh, toujours. Ouais, sur le terrain, moi, c'est que de l'instinct. Hein. Ce qui me passe par la tête, je le fais. Hein. C'est assez marrant de se dire yeah. quand même que tu vois, t as, t as ce côté instinct du buteur, tu reçois face au but, tu yeah. te retournes en tac-tac, tu tires pied gauche. C'est un truc dont tu as parlé beaucoup dans, ta, dans, dans ton interview post-ballon d'art avec France Football, ce, ce fameux instinct. C'est quelque chose quand même qui est, je trouve vraiment impressionnant parce que pour moi, par exemple, je... <rire> Je ne suis pas footballeur pro, <rire> je pense que ça sent, mais entendre quelqu'un parler un peu comme ça, de cet ouais. instinct et de ce que ça peut lui donner, c'est ouf. C'est quelque chose aussi que tu avais gagné avec la confiance cette saison-là. Alain Perrin, il t'a mis dans des bonnes dispositions Non mais après, là, après ça, tu l'as depuis tout petit, l'instinct, quand tu joues au foot, en fait. L'instinct tiré, l'instinct contrôlé, il y a plein de choses, tu vois. Je ne sais pas comment tu peux apprendre, en fait. Tu peux apprendre à avoir des décisions, ouais. des bonnes décisions, mais la décision, l'instinct, ce n'est pas pareil. Ouais. Donc moi, je suis un joueur d'instinct parce que euh, je veux voir plus vite le jeu, je vais penser plus vite je, veux plus vite, je veux tirer plus vite, je veux tout faire plus vite. Mais au bon moment, au beau tempo. Donc, euh, après, euh, ouais, il m'a mis en confiance. Hein. Alain Perret, il m'a mis en, en confiance, mais ce truc-là, je l'avais déjà en moins de 16 ans. Parce que j'avais fait une saison, je crois que j'avais marqué au moins 30, 38 buts, un truc comme ouais. ça. Donc j'ai toujours eu euh, l'instinct comme ça. Ce côté après, du tueur hein. Après, il faut aussi de la réussite, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Dans ces buts qui m'avaient marqué, à l'époque, il y avait aussi celui contre Lance, Où tu es sur le côté, tu talonnes, petit pont, t'arrives dans la surface... Et un peu de chance aussi. Un peu de chance, bah mais ouais. franchement, le but, il est exceptionnel. Ouais, ouais, il est beau, il est beau. <rire> pour, pour toi qui est lyonnais, tu vois, t'es ouais. né à Lyon, bron, c'est mmh. ta ville. Mmh. Quand t'as ramené entre... Oh, quand, quand je dis t'as ramené, vous étiez plusieurs, mais quand ouais. t'as ramené ce titre, et notamment oh. ce doublé, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as vraiment ressenti toute la puissance de la fierté des gens de cette ville bah ouais. Et à ce moment tu vois, genre cet amour qu'on a pour les former chez nous, les gens qui viennent de chez nous, ceux qui ont éclos dans le Giron-Ruel et tout bah obligé. Ça a aussi ouvert des, des portes pour les autres, pour les plus jeunes. Maintenant, il y a beaucoup plus de jeunes. Avant, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de jeunes. Donc, ça prouve qu'un jeune du centre de formation peut faire des choses exceptionnelles. Et encore pire, parce que moi, je viens de Lyon. Donc, c'est quelque chose de... Il y en a, ils ne peuvent pas savoir ce que c'est, quoi. Paris, tu vas voir tous tes potes, tous les ben, mecs obligé toi. Parce que est, On toi. Je est tous de là-bas, de Lyon. Donc euh, non, comme je t'ai dit, hein, quelque chose d'extraordinaire. Ah, la famille, etc., ça devait être exceptionnel. Tu suis toujours un petit peu à des moments, les jeunes Lyonnais, les performances du club, etc., ou des jeunes qui jouent, comme par exemple, en ce moment, Maxence Cacré, Gusto, des trucs à ça Quand j'ai le temps, quand j'ai le temps, après, je ne vais pas te mentir, euh, quelques matchs, ouais. mais après, il y a mon petit frère, par exemple, qui regarde souvent les matchs de Lyon, donc... Euh, on est en contact, mais quand j'ai le temps, je regarde. Ouais, ouais. quand j'ai le temps. Grave cool. Franchement, c'est cool que tu, ouais. tu sais qu'on se dise que tu oui, suis oui, oui, un, oui, bah oui. un petit peu le club, etc. Machin. c'est pas mal. Même ces derniers, même ces derniers temps, ça allait peut-être un peu moins bien et tout. Tu vois bah Après, c'est, c'est dur aussi. Foot, c'est pas. <rire> Chaque année, c'est dur, c'est de plus en plus dur. Il y, a... y a des équipes qui sont plus fortes que d'autres. Il euh... y a beaucoup de jeunes. Ouais. Donc, faut le temps. Faut le temps. Franchement, je pense que le temps, c'est une variable importante. Genre, suite à ça, tu vois, euh, en regardant un petit peu, j'ai vu tu quittes euh, l'OL pour aller à, à Madrid, nécessairement. Mmh. Euh, comment ils étaient un petit peu, tes débuts au club En fait, si je pose cette question, c'est parce que tu as mentionné dans ton mmh. interview à RMC que ça a été un petit peu difficile au début, notamment à cause de l'environnement, ouais. etc. Est-ce que tu penses que ça t'aurait peut-être aidé à l'époque d'avoir eu plus de proches avec toi ou ça a été une étape nécessaire pour ton adaptation bah, C'était dur, de toute façon. 21 ans, je ne parlais pas la langue et moi, je suis venu ici tout seul. Donc c'est compliqué, c'était ouais, super dur. Après, euh... j'ai beaucoup de frères et sœurs, donc mes parents ne pouvaient pas venir avec moi ici habiter et laisser Logique. mes autres frères et sœurs. Donc euh, compliqué, très dur. Après, euh... après, oui, c'est... De toute façon, après, tu as deux issues. Soit tu te bats, soit tu laisses tomber. Puis au bout de deux mois ou six mois ou un an, c'est fini. Tu repars dans un autre club, puis dans un autre club. Ou soit tu te bailles, tu fais comme moi et puis euh, au final tu arrives au bout. Quand fait, tu fais tes premiers pas au Bernabeu lors de ta présentation, mmh. tu vas le vu un quelques mois peu un espagnol, tu dis le club de mes idoles, R9, Zidane... Bah, c'est simple, je parlais pas un mot, france, un, un mot espagnol. Donc déjà, il faut avoir le courage de venir et oui. essayer. Donc c'est ça qui est, qui est compliqué, de parler devant 20 000, 30 000 personnes pour quelqu'un comme moi qui est réservé, donc c'était difficile pour moi. Mais euh, difficile, mais à la fois bien parce que voilà, c'est mon rêve, ouais. je le réalise. Et puis après, tu commences, tu t'entraînes et voilà, j'ai vu que c'était très, très compliqué parce que, comme je t'ai dit, la langue, etc. Et puis c'était un nouveau, un nouveau monde pour moi. Dès quoi, à ce moment-là, t'avais genre Tita part dans un coin, tu t'entraînais beaucoup, c'était difficile. Tu non, non, dire. même pas m'entraîner même pas beaucoup, c'est compliqué quand tu vas, quand tu changes de ville, t'as plus tes parents, t'as plus, plus, voilà, t'as plus tes copains, t'as personne, t'es tout seul. Donc c'était dur, c'était dur, mais bon, après, voilà. À ce moment-là, quand arrives, c'était comment un peu tes rapports avec les cadres du vestiaire de l'époque Genre Raoul, euh, par exemple Goutti, CR qui arrive la même année et tout C'était comment tes rapports avec eux T'étais peut-être plus jeune qu'eux, du coup ils t'ont intégré, c'était comment le délire Non, bien, hein, bien avec Goutti. Euh, franchement, il m'a mis bien. Hein. Ouais Goutti ouais, en super particulier gentil, ouais, super gentil. Même Raoul, tranquille en fait, tu vois. Euh, après Cristiano, pareil, parce qu'il parlait un petit peu français. Mais sinon, non, bien avec les joueurs. Franchement, tranquille avec les joueurs. C'est juste, euh, juste moi le manque. De famille, etc. C'est tout. Mais sinon, bien avec les joueurs. En, mon... en termes de montée en gamme, genre, non. tu viens de l'OL, tu as gagné des titres là-bas, tu arrives au Real, c'est une autre institution. En plus, c'est une institution qui avait un petit peu des difficultés parce qu'elle sortait plusieurs fois exact. en 8 de LDC et tout. Dans l'exigence, dans la mentalité, dans les fans, même dans les médias, il y a quoi qui t'a marqué en changement Genre, tu es arrivé, tu fait OK, là je suis au Real. Bah tout, tout ce que tu viens de dire. Mais après, c'est juste parce que c'est la... la puissance du club en fait. Ouais. Bah ouais, c'est euh, le club le plus titré au monde, c'est les Champions League, c'est tous les joueurs qui sont passés, c'est le président qui a, c'est l'histoire du club, c'est pour ça que c'est différent d'un autre club. Donc euh, moi j'arrive très très jeune, de Lyon, même si Lyon c'est un grand club à l'époque, mais ça n'a rien à voir, tout simplement. C'est pour ça que c'était compliqué. Même, le, je suppose, même les infrastructures, tout ça, Val -des etc. Ouais, va c'est être... le double, voire le triple d'un club en France. Et les séances d'entraînement, il y avait des différences dans non. les staffs et tout Non, après le foot, c'est pareil. Le foot, ça reste pareil. C'est juste euh, ce qui est autour qui change. Ok. Genre la pression et beaucoup, tout ça Beaucoup, beaucoup de pression. Beaucoup de pression. Et même si je connaissais un peu la pression, mais je n'avais jamais connu une pression comme ça, en fait. Ouais. Est-ce ouais. que peut-être cette pression-là, à tes débuts, à des moments, ça a pu te donner... Euh, Bon, je, je dis ces expressions-là, mais genre les jambes qui tremblent un peu ou, ou un peu, tu vois, genre un truc non, dans le ventre. Non, non, non, non, même Jamais. Pas. non, non, non, non. Après, tu la prends comme tu veux, la pression. Parce que même maintenant, je peux me dire la même chose. Ouais, bah total. Ouais. total. Tu, total. Dois jouer, tu dois jouer un match où tout le monde t'attend. Euh, tu peux avoir peur. C'est normal. On est humain. Carrément. Tu peux avoir peur. Donc, après, la pression, il faut, faut savoir jouer avec, en fait. Tu rentres sur un terrain, tu te fais plaisir. Pour toi, déjà. Si toi, tu penses que tu as fait un bon match, tranquille. Trop bien. En plus, tu vois, à l'époque, il y avait eu des changements de coach, plusieurs, hein? etc. Il y avait eu un peu d'instabilité, genre quand ils succédaient un peu... Je ne sais plus qui exactement quand tu arrives, mmh. mais après, derrière, jusqu'à Mourinho et tout, ce n'était pas, pas, je dirais bizarre, mais un environnement particulier d'avoir un nouveau coach. Ouais, mais bon, après, après c'est le Real Madrid. Hein. C'est pour ça que c'est le meilleur club et le plus gros club <rire> du monde. Quoi. Carrément. Oh, là, là, regarde ces logos là. <rire> tu sais que c'est les émotions pour moi. Tu sais que c'est le début d'émission. C'est les émotions pour moi, ouais. un truc à ça. Je suis très content, sincèrement, merci, merci. ça me fait oui. vraiment plaisir et c'est un honneur pour moi de te recevoir. Merci beaucoup, vraiment. Il y en a beaucoup, euh, en fait, je vais être honnête avec toi, il y en a beaucoup, euh, mmh. j'ai vu dans d'autres interviews qui t'ont parlé de ton rapport avec Mourinho et tout, tu t'es déjà beaucoup exprimé dessus, donc ah. moi je ne vais même pas te lancer dessus, non. parce que je trouve que tu as déjà donné des réponses. Moi j'ai envie de parler d'un truc en particulier qui m'intéresse. Yeah. 2011-2012, après quelques années au Real, premier titre en Liga, la saison à 100 points. Ouais. Un jeu de contre-attaque dont ouais, on trouve ouais. des compilations sur YouTube, euh, la folie. Euh, un peu aux antipodes de ce que le Barça de Guardiola ouais, proposait ouais. à l'époque, mais ultra efficace. Di Maria, Exactement. Ozil, toi, CR, ça va à 100 à l'air. Sûrement ta meilleure saison au club jusque-là. Est-ce que tu pourrais nous en parler de cette saison-là, 2011-2012 en particulier euh, je... Après, c'est peut-être la meilleure équipe qu'on a eue à Madrid. Ouais. Sauf qu'on n'a pas gagné la Ligue des Champions, malheureusement. Mais après, euh, on avait deux équipes, tout le monde pouvait jouer. Euh, ouais, c'était contre-attaque, but à tout va, euh, grand entraîneur, euh, pff, ouais, c'était magnifique. C'était ouais. un grand kiff, un peu, d'être dedans, ce jouer à 100 heures ouais, et tout, parce ça plaisait Même aux entraînements, euh, ouais, c'était comme j'ai dit, hein, je pense que c'est la meilleure équipe hein, qu'on a eue à Madrid. Ouais. C'est lesquels les joueurs qui ont fait une différence pour transformer cette équipe en ça Genre, on sait qu'il y a eu les arrivées, par exemple, d'Ozil, de Di Maria, à ces périodes-là et tout. C'est eux qui bah, ont... déjà, l'entraîneur. Ouais Déjà l'entraîneur, ils ont ramené la meilleurs entraîneurs du monde. Et ensuite, il a su voilà, mettre tout le monde à 100 en fait. Ouais. Euh, le titulaire et le remplaçant. Il n'y avait pas de titulaire ou remplaçant parce que les deux ils peuvent jouer, ils mettent le même nombre de buts ou ils défendent pareil. Donc, c'est ce qu'il a réussi à, à faire avec ce Real Madrid-là. Tu étais encore avec Gonzalo à l'époque, c'est ça Ouais, on était en concurrence, mais il y avait même d'autres joueurs, hein, pas que nous deux. Hein. Mais à tous les postes, ça doublait, donc euh, c'est pour ça que c'était une équipe euh, incroyable. C'est une de celles que tu as le plus aimé jouer dedans après, c'est différent, mais comme je t'ai dit, je pense que c'est la meilleure équipe qu'il y a eu à Madrid. Oh là là, c'est fort de dire ça. Hein bah, c'est la vérité, je ne vais, vais pas te mentir. Après, on a eu la BBC, qui marquait beaucoup plus de buts, mais c'était plus les trois. Ouais. Là, c'était toute l'équipe. Donc voilà. Oh là là. Vraiment, tu sais, que, parce que tu vois, moi, je vois ça sur des compilations, sur des matchs et tout, je trouve que c'est la folie. À vivre à l'intérieur, ça devait être une... Ouais, une c'était... Euh, bah, juste aux entraînements, toute la semaine, tout le monde à fond... Euh, et tu sentais qu'il y avait quelque chose de... Voilà, on était puissant quoi. Ça se lançait, etc. C'était propre. Ouais. Excellent. Franchement, c'était important pour moi de parler un petit peu de cette période, et notamment de ce Real Madrid qui, je pense, a vraiment marqué beaucoup de ouais. gens. Tu m'as lancé sur la BBC, c'est parfait. En 2013, il y a Gareth Bell qui rejoint le Real Madrid. Mm -hmm. Avec Cristiano, vous formez une grosse attaque de feu. Quand tout le monde parle de votre trio, un peu de la complémentarité, etc. à ouais. la BBC. En interne, comment ça s'est passé entre vous, par exemple, genre à l'entraînement Genre, le premier entraînement où vous vous retrouvez, la BBC avec Carlo Ancelotti, et vous vous rencontrez après tous les ondits et les attentes sur vous. C'était comment Non, mais c'est même pas comme ça en fait. Vas-y, raconte. C'est normal. Trois joueurs de foot, normal. On rentre sur un terrain, on joue. Euh, on n'est pas là à discuter ou aller manger. Ou, tu vois, c'est pas comme ça. Le foot, c'est pas. On rentre sur le terrain, on ouais. sait ce qu'on doit faire. On connaît chacun ce que fait l'autre et c'est pour ça que ça marchait bien. Et, euh, et Ancelotti, pareil, il, coach, il a coaché les, les meilleurs joueurs du monde, il vient du Milan, il a tout gagné, il sait, il sait ce qu'il doit faire. C'est pas euh, discuter, on dit, rarement on discute. Non, bien sûr. Après, franchement, je ne parlais même pas forcément tu vois, de copinade ou d'ambiance forcément entre vous. Mais mais je... Non, franchement, euh, rien de spécial. Hein. Okay. Et j'ai envie de te dire que je ne sais même pas si on a... On a joué une fois ensemble à l'entraînement parce que comme on tourne à chaque fois, c'est mélangé. Oh. On n'a jamais été les trois. Par peut-être sur des travaux tactiques, mais okay. sinon, euh... ça se, ça se ouais, passe un hein. peu différemment. Okay. Naturel. Genre, quand tu vois il arriver et tout ça, etc. Ouais, tu genre, tranquille, non Tu te dis "Ouais, Il a, il a un truc bah, Il avait fait une bonne saison à Tottenham, mais après, je peux pas te dire. Il est arrivé. J'ai dit. Euh, ouais, c'est sûr. C'est un très très bon joueur, mais on a déjà Cristiano. Tu vois, c'est pas. Euh, c'est un de plus qui va venir aider le Real Madrid, tout simplement. C'est fort, parce qu'à euh, ce moment-là, le Real Madrid courait depuis un peu 2002, derrière sa décima, exact. après plusieurs échecs, notamment en demi-finale, euh, avec le Bayern en 2011-2012, etc. Mmh. Vous faites un peu une épopée légendaire exact. en battant l'Atlético en finale, même si vous avez joué un peu la finale blessée avec le trio. Ah. Est-ce que tu pourrais te remettre genre, un peu en situation et nous refaire vivre peut-être euh, l'égalisation de Sergio Ramos, mais genre dans tes yeux <rire> <rire> Je sais pas, il devait rester... Il restait combien de temps C'était à 93e. Je sais, Non, euh, non, pression, truc de fou, mais tu sais qu'il va se passer quelque chose, en fait. Et là, boum, corner, dernière action, boum, but, égalisation. Après, ça y est, terminé, on sait qu'on va, on va gagner le match. À ce moment-là, genre, ah, c'est cuit. Ouais, ça y est, on sait qu'on va revenir, on va gagner le match. Et euh, voilà, première Ligue des champions est extraordinaire. – Le stade qui explose à Lisbonne. – Extraordinaire, euh, magnifique. – Et les célébrations à Madrid quand vous ramenez ce grand trophée, etc. Est-ce que c'est peut-être à ce moment-là, que tu pas que tu t'intègres complètement à la ville Parce que ça fait déjà 5 hein. ans que tu y es et vous avez déjà rapporté à Ligue Liga. Mais est-ce est que c'est à ce moment-là où genre, as vu une liesse Est-ce que c'était la plus grosse liesse que tu as vue ?– Bah ouais, c'est parce que Real Madrid, c'est un peu club de la Ligue des champions. Je sais pas comment t'expliquer. – Ouais euh... On ramène la Ligue des champions, les gens, tout le monde, etc. Et tu sens qu'il y a quelque chose, voilà, ce club, il est porté pour la Ligue des champions. Et cette épopée, genre cette année-là, en 2013-2014, où euh, vous battez les, les uns après les autres. vous Finalement, vous passez cette demi, etc. Avec un Carlo Ancelotti qui a amené quelque chose vraiment de cool, jusqu'au moment où vous jouez un peu blessé mmh. euh, en finale. Est-ce que tu pourrais peut-être, euh, si tu t'en rappelles, un peu nous, ra nous raconter un peu ça Genre des huitièmes, quarts, demi, c'était comment voilà c'était... En fait beaucoup de pression tous les matchs, tous les matchs beaucoup de pression parce que déjà les adversaires sont bons, ouais. euh, ça pousse, euh, c'est compliqué en fait. La Ligue des Champions c'est dur, c'est trop dur en fait. Chaque fois, 8e, as un adversaire, aller-retour, carte finale encore plus fort, demi-finale encore plus fort. C'est tout le temps en fait des, des remises en question. C'est euh, dur, hein. je sais pas, les gens des fois ils regardent la télé, ils pensent que tu vois c'est... Mais c'est compliqué. Vous étiez Moi, content dis, de prendre cette petite revanche bah ouais, contre bah ouais. le Bayern Non, mais en plus, on ne joue même pas pour la revanche. Tu vois, parce qu'on entend à chaque fois quand tu joues contre une équipe, tu perds, tu veux prendre ta revanche. Et à chaque fois que tu fais ça, tu repères. Donc revanche, ce n'est pas revanche, c'est que tu regardes ce que tu as mal fait et puis tu gommes. Et si on parle de ce match-là où on a perdu ici au penalty, ouais. on mérite de gagner 100 fois. Oui. Mais le foot, c'est comme ça. Donc il n'y a pas de revanche. Il faut juste attendre ton moment, en fait. Ah là là. Et cette fameuse décima qui arrive, etc., ça devait, ça devait être quelque chose quand même vraiment d'extrêmement fort. Genre, je pense incroyable. même indescriptible. <rire> bah ben ouais, c'était un truc de fou. Hein. Ah là là. Avec, euh... Après cette décima, etc., euh, j'ai envie d'avancer un petit peu, à ouais. un moment. J'ai envie d'avancer à quelque chose. On a une petite image d'ailleurs. Euh, Zinedine Zidane arrive au Real Madrid le 4 janvier 2016. Ouais. Dans la foulée de son arrivée, alors c'est en petit, donc tu le vois pas très bien, mais c'est tes statistiques sur les matchs qui suivent son arrivée. Ouais. Je te le dis, tu scores à chaque match après qu'il arrive, ouais. d'accord Ça a été quoi, concrètement, l'apport de Zizou dans votre effectif, au moment où il arrive, alors que vous étiez un petit peu en difficulté Non, on n'est pas en difficulté. Ben non. Je t'écoute. juste un changement d'entraîneur, mais on n'est pas du tout en difficulté. Je t'écoute. On fait peut-être 2-3 matchs nuls, des trucs comme ça. Mais tu peux pas dire qu'on est en difficulté, c'est pas en difficulté. C'est comment C'est peut-être que le niveau de jeu, ou ce qu'on montre sur le terrain est moins bon, mais on gagne. Ouais. On perd pas, on gagne. Donc il y a un changement d'entraîneur, Zizou, il vient. On a déjà euh, Ramos, Pepe, Cristiano, Bale, Modric, Kroos. Donc tu peux pas dire que, tu vois, ouais, bien sûr. on a la base. Il y a des monstres. Zizou, il vient, Zizou, ce qu'il ramène, c'est juste... Euh, Mettre plus de, de sourire à notre jeu en fait, nous donner plus quelque chose que peut-être les mois d'avant où on était peut-être euh, la tête un peu comme ça, Zizou il vient, on a voilà, c'est Zizou. C'est par son charisme il pas un peu besoin... Ouais, il n'a même pas besoin de parler Zizou en fait, <rire> c'est vrai. C'est pour ça que derrière on repart euh, comme des flèches. Mais euh, tu, pourrais, tu peux demander à Zizou si un jour tu, <rire> tu peux. Non mais c'est pas, pas Zizou, il est venu, il a changé toute l'équipe, non. Zizou, il est venu par sa présence. D'accord. Et puis après, petit à petit, conseil par ici, conseil par là. Et puis après, il a montré que c'est un grand entraîneur. C'était facile Tout de... Est-ce est que c'était plus facile de l'écouter parce que, justement, il avait un pédigree de joueur monstrueux bah, C'est sûr. Tout... Quand Zizou, il parle en entraîneur, tous les joueurs l'écoutent. C'est Zizou, quoi. Même si je suis sûr que vous respectez toujours les entraîneurs, même si ça n'a pas forcément été des grands sûr, joueurs, non, je non, suis non. sûr que, de manière inconsciente, si c'est Zizou, il y a quand même... Bah, c'est naturel, en fait. Parce que de ce qu'il a fait et de sa présence, et puis voilà. Mais en plus, Zizou, entraîneur, c'est pas quelqu'un qui va venir et va vouloir t'apprendre le foot, même s'il si, même peut ouais. te dire des choses. Mais il vient, c'est des bons conseils qu'il te donne. Ce qui fait que derrière, tu es Voilà, ça y est, c'est parti. Tu aurais l'exemple d'un conseil qu'il t'a donné peut-être un jour, parmi ouais, tous ceux qui a pu Joue au foot. Il est simple, le conseil, quand même. Bah il ouais. n'y a, a pas un jour où il t'a dit... ne prends pas la tête, joue au foot. Un joueur, il est bon sur un terrain de foot quand quand il joue au foot, c'est pas, je me prends la tête, ouais, il faut que je drippe 50 joueurs, ou il faut que je marque 6 buts, ou il faut que je fasse des passes du dos, ou il faut que je fasse des virgules, ça sert à rien. Mais joue ton foot, point final. Donc c'est beaucoup plus un truc de confiance exactement. Que autre chose. Ah, exactement, au départ en tout cas. Ok, et par la suite, est-ce que par exemple, il t'a apporté un truc, genre peut-être un conseil dans ton jeu Moi, si je parle personnellement ouais. sur moi, ouais. bien, moi il m'a apporté beaucoup de choses, Zizou. Par exemple Confiance en mon jeu. Euh, sur le terrain, prise de risque, ambition, moi, mais après je te parlais euh, en général. Mais si tu veux parler de moi ouais, de spécialement, toi, ouais. Ouais, moi, il m'a donné beaucoup, beaucoup de conseils. J'ai pris beaucoup de conseils, moi, euh, avec lui, on parlait souvent. Mais après, c'était plus entraîneur après grand frère. C'est ouais. différent, moi, moi, mon approche avec Zizou. On a appris à se connaître et après, on ne parlait pas que foot. Normal. C'est pour ça que sur le terrain, moi, j'avais beaucoup, beaucoup de confiance. D'accord. Est-ce que vous parlez aussi en dehors, etc Tout, tout, vous tout. Avez... Si quelque chose qui ne va pas, il me le dit directement. Pas besoin de parler par la presse ou envoyer des messages. Ouais. Tu vois, c'est... Voilà. Pas d'intermédiaire, rien. C'était du direct, non, non. je parlais... C'était un peu homme à homme. Exactement. C'est pour ça qu'avec Zizou, euh, j'avais beaucoup, beaucoup de confiance. Et il m'a donné cette ambition. Grave cool. Franchement, mmh. j'aime bien un petit peu ce rapport d'entendre, tu vois, que c'était quelque chose un peu homme. Si, à si, homme. Si, si. Et c'est drôle parce que... À des moments, on peut un peu complexifier le football, tu vois, penser qu'il y a des choses qui se passent, qui sont dures. Mais quand on écoute tes mots, on a l'impression que des fois, <rire> je ne vais pas dire bidon, mais c'est genre simple, tu vois. Ben, on se prend beaucoup la tête, en fait. Enfin, l'extérieur se prend beaucoup la tête. Ok, oui. Mais parce que ce pas des acteurs. Euh, c'est comme chez moi, mon père ou mon frère, ouais. supporter. Mmh. Tu n'es pas acteur. Tu ne peux pas savoir ce qu'il y a, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Même sur un terrain, il ouais, faut que tu ne tu sais pas ce que c'est. Mais après, c'est comme ça, c'est la vie de tout le monde. Tranquille, ça reste un supporter. Grave cool. Je vais euh, te poser une dernière question sur Zizou, après on avance ouais. tranquillement. Est-ce que tu te rappellerais peut-être d'un moment où il t'a fait changer un truc dans ton jeu et après que tu l'as écouté, t'as vu une différence, genre, efficace S'il y a eu, bien sûr, je te demande pas d'inventer. Non, non, il m'a jamais... Non, non, non, non, non, j'ai jamais... J'ai... Zizou... Tu peut-être te pour dire dans soit... ce genre non, de situation... Zizou, pour qu'il soit content de mon match, il fallait que je touche un maximum de ballon, okay. tout simplement. Mais ce n'est même pas va marquer trois buts, hein. c'est... Quand je vois que tu touches un maximum de ballon, je sais que tu vas faire un grand match. D'accord. Parce qu'il se dit que tu vas avoir de l'influence. Voilà. Donc ça t'a peut-être un peu encouragé à décrocher, ouais, par bah, à toucher plus le ballon, à vouloir tout le temps le ballon. OK. Voilà. Donc ça t'a encouragé à désonner à des moments au centre, etc. Oui, mais dézoner, après, après ça, c'est une autre vision de foot. Okay. Après on va parler jusqu'à demain, <rire> si, tu vois, j'ai pas envie de... Pas bah, Si t'as envie, vas-y, parce que franchement, c'est très mais intéressant. mais, je suis sûr mais décrocher, gens... c'est pas décrocher, dézoner. Ouais. Je décroche pas pour dézoner. Je décroche pas pour... Euh, genre, tu me donnes la balle, je décroche jusqu'à mon, mon, mon central et je lui rends la non, balle. C'est pas ça. ça. C'est pour exploiter je, un espace Si je décroche, c'est parce que je sais que mon, celui qui me charge, il va venir av avec moi et ça va libérer un espace pour un autre. Donc c'est plus ça. Ok. Je vois. Non mais c'est logique, c'est un petit peu simple, enfin, ouais. j'aime bien ça. Moi, euh, pour être un détecteur, je suis fan de l'OL, ouais. mais je viens d'une famille où euh, mes cousins, quand j'étais gamin, si je, il y avait des classiques l'été, tu ouais. vois, il, Si s'ils me disaient euh, Real barça et que j'avais le malheur de ne pas répondre Réal, ils me chassaient. Donc okay. j'ai toujours bien aimé le Real. Je ne suis pas fan, mais j'aime le Real. Et en fait, ça fait que je suis beaucoup le club, et en 2016-2017, ça a été une de mes saisons préférées du Réal. Parce que vous aviez, à ce moment-là, un peu comme en 2011-2012, deux équipes complètes, d'accord euh, Toi, il y avait toi, par exemple, dans l'équipe numéro 1, qu'on va appeler. La numéro 2, il y avait par exemple des mecs comme Morata, des mecs comme euh, James Rodriguez, okay. Kovacic, tu vois, à okay. cette époque-là. Euh, vous faites doubler Liga et Compliance. LDC. Ouais. Vous aviez deux équipes ultra-compétitives, etc. Euh, vous avez fait une LDC en sortant le Napoli, le Bayern, l'Atletico. Qu'est-ce que tu retiens de ce groupe de cette saison-là C'est notamment la saison du double contact contre l'Atletico ouais. et tout. Euh, non, grosse saison, doublée. Euh, grosse saison et pareil. Deux équipes, euh, tout le monde au même niveau et euh, des gros matchs. Et, euh, des grosses sais, soirées. Retenir. Ouais, ouais, pareil. Saison incroyable, en fait. C'était l'époque, c'était cette mèche blonde, etc. <rire> ouais, ouais, ouais. C'était euh, Non, non, c'était de toute façon comme d'hab. Hein, c'était une grosse, grosse saison. Euh, tous les joueurs sont concernés, ouais. euh, Titulaire, remplaçant, celui qui est remplaçant, il rentre, il te fait la différence, il t'apporte quelque chose. Grosse équipe. Il y avait des grosses rotations. Moi, j'aimais bien en Liga parce qu'à des moments, Zizou, il changeait le souvent. 11 total et, le, et la deuxième équipe jouait souvent même ça, des ouais. fois très bien. Souvent, oui, ah ouais, jouait très bien, souvent. C'était vraiment grave, grave cool. Cette saison-là en particulier, notamment avec euh, ce mouvement contre l'Atletico, est-ce que tu peux nous, nous en reparler un petit peu Je sais que tu en as déjà parlé, mais ouais. quand même, j'ai envie de te relancer dessus. <rire> Es sur le côté, il y a trois joueurs face à toi, la solution est ultra compliquée. Et regarde, on voit là cette fameuse photo bah, qui a fait le tour du monde. C'est... Ça va vite, en fait. Hein. Je prends l'information, je regarde et... En fait, je tente ouais. de l'instinct. Tenter. Je tente, double contact, mouvement et, et ça passe. C'est un geste difficile, mais pas impossible, en fait. Faut okay. juste tenter avec de l'ambition. Avec vois. la ligne et tout. Ouais, j'ai... Après, ça passe, ça réussit. Quand ça passe et que tu vois un peu, après la joli, photo, ouais. faire le tour du monde et tout. Magnifique. Ouais. La folie. Beau geste. Voilà. Ouais. Oh là. Cette finale de Ligue des champions à Glasgow, parmi toutes vos finales, donc que ce soit Kiev, celle de 2014 à Lisbonne, etc., personnellement, c'était ma préférée contre la Juve. Ouais. J'ai trouvé que le match était vraiment exceptionnel et c'était l'une que j'ai kiffé avec le maillot violet et tout. Elle avait une saveur particulière. Tu l'as ressenti comme ça, toi, ou pas plus que les autres Non, pas plus que les autres. Pareil. Vraiment Ouais, ouais, vraiment. Il y avait notamment le discours de Zizou qui était sorti à la mi-temps, on l'entend, il arrive, ouais, il reflique ça, ça ce truc. Tout, à chaque fois, il fait, le, le coach, il parle. Non, mais c'est après, c'est... Après, Bah voilà, toi, tu préfères celle-ci. Par exemple, moi, je préfère celle de l'année dernière. Ouais Bah ouais, tu vois, c'est différent. C'est différent. Mais euh, non, toujours... Euh, c'était un gros match. C'était un gros match contre une grosse équipe, contre la Juve, et c'était un bon match à voir. C'était beau. Avec le petit... Moi, moi je parais que... En fait, j'avais un sentiment, vous dégagez un côté un peu imbattable. Genre même à 1-1, quand Mandzukic égalise. Possible, ouais. Non, mais C façon, ça on, a été, pas fait... on était un peu plus que eux, quand même. Ouais. On était plus fort forts qu'eux. Déjà, on était présents. Et on a respecté notre adversaire, ça veut dire on a, on a fait en sorte de, voilà, de jouer mieux. Et eh ben, ça a été chose réussite, hein. <rire> Troisième LDC à ce moment-là. D'ailleurs, en plus, merci, le chat, toujours un œil sur vous. C'était à Cardiff, pas Glasgow. Bon, mauvais, vous êtes alerte, ça fait plaisir, c'est lourd. Euh, moi, j'aime bien parce que je suis allé une seule fois au Bernabeu dans ma vie. Ouais. Janvier 2018. J'y vais en janvier 2018, c'est un match contre Deportivo La Corogne. À ce moment-là, tu étais remplaçant, c'était Borja Mayoral qui était titulaire. Et à ce moment-là, ah ouais. il sort. Et quand tu rentres, le stade te fait un peu comprendre que c'était un moment peut-être un, un petit peu plus compliqué, etc. Euh, ces mois-là, quand c'était cette saison, etc., mmh. euh, pour te remettre dedans, Comment est-ce que tu as réussi à te remettre dedans après, des fois, des périodes peut-être moins fastes Compliquées, c'est-à-dire bon, c'était peut-être des moments, tu vois, où euh, je le sais, genre les rapports, on va dire, peut-être avec euh, les supporters, tes performances sur le terrain et tout, on va dire que ça faisait plus parler. C'était comment, de, de ton point de vue à toi Non, mais de toute façon, moi, euh, dans, à chaque fois que je joue un match, en fait, euh, qu'il y a des sifflets, ouais. Quoi que ce soit, le principal acteur, c'est moi. Ouais. Ça veut dire que moi, je sais ce que j'ai apporté sur le terrain. Après, si tu me siffles, tu as tes raisons. Ça reste tes raisons. Moi, ça m'affecte pas. Ça te touche pas Non. Ça va pas me toucher parce que je sais que j'ai tout donné sur le terrain. D'accord. Mais maintenant, si je rentre sur un terrain et je fais pas les bons efforts et, et voilà, c'est comme ça, je serai le premier déjà à me dire que c'est normal. OK. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour... Tu vois ouais. Changer ça. Ouais. Mais quand je rentre sur un terrain, on me siffle, etc. Ou on a pu me siffler, etc. bah je prends ça pour moi. D'accord. Je le prends pour moi et je me dis, bon... Match prochain, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je peux faire pour retourner ces choses-là Et moi, c'est comme ça que je me mets et c'est comme ça que je me motive. D'accord. Moi, c'est ma motivation. Ça t'a servi de, de puissance Oui, c'est une motivation, en fait. Après, il y a d'autres choses où on ne siffle pour rien. Ok. Tu vois, il y, y a des moments où la personne, elle t'aime pas. Et elle te siffle. Okay. Ça, c'est autre chose. Mais quand on te siffle et tu peux faire plus que ce que tu as donné sur le terrain, ouais. ce n'est pas grave, c'est un match quand tu sifflé. Ou deux, ou trois, ou quatre, ce que tu veux. Mais tu sais que le prochain match, tu as encore une opportunité de changer ça. Toi-même, pas tout ce qui se passe autour, tu le changes toi-même. Tu fais plus la différence, tu marques des buts, tu fais des passes, tu fais ce que tu dois faire sur un terrain de foot. Une fois que tu as fait ça, et tu es content déjà, toi. Après, si tu, tu continues à me siffler, continue. Okay. Parce que je sais que moi, j'ai tout donné, je ne peux pas faire plus. D'accord. Euh, Tant que tu te regardes dans une glace, tu te dis que je n'ai pas triché. Moi, c'est ce, ce que je fais. Je travaille encore plus, je me motive encore plus. Parce que le foot, ça change. D'accord. Tu, tu vois, tu peux, avoir, tu peux pas être tout le temps comme ça. C'est pour ça que moi, j'essaye de rester au milieu. Okay. Je ne veux pas aller tout en haut pour ne pas aller tout en bas. Moi, j'essaye de rester au milieu. Avoir une pas, constance. pas un match, c'est 15 ans, 17 ans de travail. C'est pas... Si mois, tu me dis je suis plus fort et puis deux mois d'après, je suis moins fort, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que quand il y a des moments un peu plus compliqués, je prends ça comme une... Comme de la... Voilà. Une leçon de vie, une motivation. Il faut que je continue, je travaille, ça me motive. C'est de la motivation pour retourner ça. Et euh, après, c'est ce que j'ai fait. Bien sûr. Parce qu'on ne va pas rester sur les, non, sur les sifflets. pas du tout. Parce que... Et là, je suis très content de pouvoir en parler. Ça me fait super plaisir. Je voulais t'amener ça gentiment. Ouais. Euh, quand Cristiano quitte le Real Madrid en 2019... Ouais leader de l'attaque quand je dis t'es leader de l'attaque t'es le plus âgé euh, t'es celui qui a le plus d'expérience etc même s'il en avait d'autres à ta place enfin à tes côtés je voulais dire euh, s'offre à toi aussi euh, les lieutenants des jeunes comme Vinicius Rodrigo également qui arrive un petit peu plus tard ça a été quoi un peu ton rôle dans leur intégration quand c'est toi le plus âgé c'est toi qui a gagné c'est toi qui est là depuis dix ans et là tu as des jeunes avec toi ils ont 19 ans ils viennent d'arriver ouais, mais comment tu les as aidés oui mais ça c'est pareil raconte ah, donc maintenant tu attends ce que je dois faire moi. C'est pas euh, tu es là et non non non. C'est qu'est-ce que maintenant tu vas faire mm. C'est mon problème, c'est ça, c'est qu'est-ce que maintenant tu vas faire et le problème de tout le monde. D'accord. C'est pas comme si ah c'est bon, c'est le meilleur. Non non non non. On va remettre euh... Vas-y. C'est qu'est-ce que maintenant je dois faire et okay. qu'est-ce que je vais faire OK. Donc là je prends de l'ambition. D'accord. C'est maintenant je suis ambitieux. C'est il faut que j'arrache tout, il faut que voilà, C'est que... la mentale que tu t'es mis. Bah ouais, je suis obligé de toute façon. Parce que maintenant, il n'y a plus Cristiano, et c'est quelqu'un qui doit... on voilà. la relève Exactement. Après, ce que j'ai fait pour que ce soit Vinicius ou les plus jeunes, c'est juste donner des conseils. D'accord. Parce que j'ai eu leur âge et j'ai commencé. Moi, c'est juste des conseils que je te donne. Si tu les prends, tant mieux. Si tu les prends pas et tu penses que toi, c'est toi qui, qui gère. Moi, je veux juste te donner des conseils parce que je pense que tu peux être très bon Bien sûr. Donc voilà. Donc c'est ce que j'ai fait avec eux, plus avec Vinicius. Ouais. On sent que vous avez une relation vraiment proche avec Vini. Oui, parce que dès le début, euh, aux entraînements, c'est quelqu'un qui est bon. Okay. Mais il faut juste lui donner quelques conseils pour qu'il le refait au match au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je suis content parce qu'il il est au top. Là, là, vraiment, il fait des performances de top player. Ouais. Moi, je me rappelle ses premières années, 2019, 2020, Vini, ouais, Mais Il était jeune. Il était jeune. Il pouvait être un peu brouillon, mais toujours, il apportait du danger, etc. Il fallait régler un peu la mire. Ouais. À partir de la saison dernière, là, quand cette mire elle a été réglée, c'était impressionnant. Ben oui, il est très bon. De, toi, tu l'avais déjà décelé un peu ça en eux quand ils étaient encore jeunes, un peu brouillon pour Vini ou timide, peut-être pour Rodrigo au début ben, Moi, j'ai toujours dit que Vinicius, c'était un très bon joueur. Il ouais. fallait juste lui donner des conseils et juste un peu lui dire ce qu'il faut faire, c'est tout. Après, Rodrigo, c'est différent. Lui, c'est un... Il est euh, moins dans la provocation que Vinicius, ouais. mais il est plus dans le jeu que Vinicius. D'accord. C'est deux joueurs différents. D'accord. Et donc, ouais. du coup, euh, chacun avec ses forces, ils ont évolué différemment, mais ça commence à... Ah ouais, là ils, sont, là, ils sont prêts pour jouer, bien sûr. Carrément. Moi, je suis content parce que vraiment, moi, je les aimais bien, ces joueurs-là, et les voir atteindre un niveau, c'est grave cool. Et le fait que tu nous parles un petit peu comment euh, ils en sont arrivés là, c'est archi passionnant. Il y, y a un petit débat, je trouve super intéressant. Et donc, du coup, là, là, ça va nous parler un peu de euh, ta vision foot, <rire> donc je trouve ça grave cool. Euh, vous remportez, là, ces trois dernières années, deux Ligas. Ouais. Avec cette équipe, euh, enfin, avec cette équipe, il y a Zinedine Zidane qui avait dit un jour euh, en conférence de presse qu'à ses yeux, il était plus compliqué pour lui de remporter une Liga qu'une Ligue des Champions. Ouais. Toi, tu as 5 titres de chaque. Est-ce que tu es d'accord C'est quoi ton point de vue sur ça Ça dépend. Ça dépend, en fait. Parce que la Liga, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a beaucoup journées. plus de matchs. C'est beaucoup plus long. Mais d'un autre côté, la Champions League, ça dépend. Tu tombes de quel côté Après les 8e, à partir des 8e. Okay. Si tu tombes d'un côté, oui, comme nous l'année dernière ou tu tombes de l'autre côté. C est, c est, c est, en fait, ça, ça dépend. Mais la Liga, il y a, y a, vrai y a beaucoup, beaucoup de matchs et il faut être performant tout, toute l'année. la Champions League, c'est... Euh... C'est un format coupe, voilà. c'est plus compressé. Mais après, ça dépend. De hein. toute façon, c'est pas pareil. tu es d'accord avec ce qu'il dit, du coup, ou toi, tu penses différemment Bah, moi, je suis un peu des deux. Hein. Les deux, c'est dur hein, pour moi. Mais je peux pas te dire, un il est plus dur que l'autre. Ah ouais, ouais Je voulais que tu te mouilles un peu, là. Non, mais sans... c'est même pas une question de se mouiller ou pas. Pour moi, la Ligue des Champions, c'est hyper dur à gagner. Bien sûr Tu vois Après, la Liga... Euh, pff... 38 journées, des matchs à l'extérieur, des fois le vendredi ou le oh. samedi, des trucs comme ça... Ouais, ça dépend. Hein. Franchement, ça dépend. Ouais, tu ne saurais pas départager Non. Ok. Non. ça, ça, ouais, ça dépend. Mais moi... la Liga, t'as pas euh, 20 équipes au niveau de Champions League. Bien sûr que non. C'est ça qui est compliqué. Mais tu peux, te faire, euh, tu peux perdre un match contre le dernier en pensant que tu allais gagner avant le match. Ouais. Donc... Euh... En fait, moi, c'est intéressant parce que du coup, je trouve que beaucoup de gens, maintenant, dans le football, ouais. ils parlent de Ligue des Champions, ils normal, la prennent comme la référence. Il euh, y a plus d'impact, plus on va dire. Ouais, c'est sûr. Mais donc, du normal. coup, je trouve que des fois, ils négligent un peu les championnats, non, non, alors que je trouve que le les jour. championnats, ça reste quelque Championnat chose. Les c'est dur de le gagner. De très, très Même fat. Si tu es vois. la meilleure équipe, c'est dur de le gagner. C'est énervé. En parlant d'épopée un peu de, de LDC, euh, tu as eu ton épopée de l'année dernière qui est décrite ouais. par beaucoup comme une des si ce n'est la plus grosse performance individuelle dans cette compétition au 21e siècle, mmh. tu as l'année dernière. Est-ce que avant qu'on aborde un peu match par match, tu pourrais nous parler en quelques mots non. de la Ligue des Champions de l'année dernière. Avant qu'on parle match par match. Qu'est-ce que tu en dirais de cette épopée de l'année dernière Voilà ouais, la plus belle, je dirais. La plus belle Ouais, pour moi. Ouais. Pour toi des 5 que tu as gagnés, ouais, c'est collectivement elle, et individuellement pour moi, ouais. la plus dure et la plus belle. Pourquoi la plus dure Parce que dès le début, on n'est à aucun moment favori, ni en championnat, ni en Ligue des Champions. C'est pour ça que c'est plus dur. C'est vrai. Et chaque match, c'est ouais, ils ont de la chance, ouais, ils vont sortir. C'est pour ça que c'est encore plus beau. Je ne vais pas te mentir, j'y ai pensé des fois des moments. Non, mais tranquille, même mon frère, il y a pensé. Ton frère ouais. lui-même, il, il te ouais. parlait par message, il disait ouais, cette fois, c'était vraiment. Bah Non, mais tout le monde, en fait. C'est pas. Tu vois, c'est pour ça que c'est plus dur et c'est plus beau. Bah, pour moi, ouais, c'est la plus belle. Ah oh là là, j'aime ça. Avant le match, je voulais m'attarder. Avant le match de retour contre Paris, où vous avez eu un match aller un petit peu compliqué, toi tu revenais de blessure, mmh. etc. Euh, Paris avait bien dominé au parc, etc. Euh, tu discutes avec euh, Niska par message et tu lui dis euh, dans, un, dans une conversation ils vont rien faire du tout. C'est mon histoire. La suite va te donner raison ouais. avec ton triplé. C'était un pressentiment Qu'est-ce qu y avait ce genre -là Tu t'es levé ce matin en te disant. Ce jour-là rien peut m'arriver. Non, pas du tout, mais il me pose une question. Ouais, je lui réponds ce que j'ai dans la tête. Tu enfin, savais je ce matin dit... chercher midi 14h Bah en fait non, mais c'est pas c'est plus par rapport au match aller. Ouais. Où le match aller ils doivent gagner plus de 1-0. Ouais. Peut-être 2-3, courtois, ils sauvent un penalty, ils ont je sais pas combien d'occasions, ils gagnent que 1-0. Bah, c'est ouvert au match retour. En fait, c'est plus pour ça. Et comme au match aller, on a on a pas joué. Ouais. Donc c'est frustrant. Donc je savais qu'au match retour, même si on perd ou quoi que ce soit, il va se passer des choses. Parce, parce qu'au Bernabeu, il se passe toujours des choses Ouais, mais même déjà pour nous, ouais. déjà pour nous, euh, je ne pas te faire sortir comme ça, hein, tu vois. Le premier match, tu as mal joué, tu pas joué, tu t'es fait écraser. Donc au deuxième match, il faut, faut montrer quelque chose d'autre. Comment on se réveille un peu le, le jour d'un match comme ça où tu as besoin un peu de renverser la table Il y a une mentale en particulier ou c'est un joueur comme un autre tranquille envie de commencer vite et voir ce qui se passe direct. Vous avez pressé direct, hein, très vite. Oui, de toute façon, tu n'as pas le choix. Il faut, il faut pousser, en fait, il faut pousser. Après, euh, en espérant marquer, tu vois, mais quand tu pousses, tu peux prendre un but. Ouais. parce que tu as plus d'espace. Mais tu continues, en fait, tout simplement. Parce que même si tu perds, mais tu as poussé, tu as continué, tu perds, tu es, es, es déçu, mais tu sais que tu as tout donné. Tu as tout donné, C'est ouais. ça qui est bien. Et le moment où, justement, en donnant tout, tu en arrives à presser Donnarumma, hein récupérer le ballon et un peu relancer la chose. Non, mais de toute façon, moi, je savais que j'allais marquer, je savais que j'allais faire gagner mon équipe, de toute façon, dans tous les cas. Donc, après, euh, pressing, j'ai pressé tout le match. Ouais. Et là, j'ai là, senti euh, qui contrôle. Et qu il dit qu'il va perdre un peu de temps parce que normalement, le ballon, il vient, il doit dégager en une touche, ouais. mais il contrôle. Donc, je presse, je contacte per la balle, le but, après ça y est. On savait qu'avec l'atmosphère, la, la, les gens, etc., la motivation, l'ambition, on allait, on allait retourner le match. En plus, tu vois, genre Donnarumma, c'est un des, des, des nombreux gardiens que tu as réussi à un peu faire des joueurs en les pressant. Tu vois, ouais. des, des Sven Ulreich, Loris Karius, ouais. Donnarumma, même Mendy, le tour d'après. C'est une habitude que tu as pris de toi-même de te dire, je presse le gardien, alors que certains attaquants se disent, ça sert à rien, je réserve mes efforts Non, c'est pas que ça sert à rien, ça dépend en fait. Il ne faut pas tout le temps presser le gardien. ouais mais ça dépend en fait. C'est quand tu sens que le ballon, il est un peu mal donné, l'équipe, elle est un peu trop haute et lui, il est tout seul avec le... Ça dépend en vrai. Il okay. faut attendre le bon moment. Tu presses, tu vas à fond une fois et puis si tu as un peu de réussite, ça passe. Je comprends. Je voulais me placer là tout de suite à Manchester City. On est à l'etihad Le Real Madrid a une rencontre un peu difficile avec l'équipe de Guardiola. Vous êtes un petit peu mené. Ils jouent bien. Ils ont l'occasion de vous en mettre plein, etc. Là, pénalty. Main de ouais. la porte. Le temps pour le tirer est relativement un petit peu long. On voit même Zinchenko et certains joueurs de City venir te parler avant de le tirer. Toi, tu es dans un contexte un petit peu difficile de pression, euh, sachant que tu avais même raté des pénalties les fois d'avant, etc. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit juste avant ce pénalty Et je pense que tu sais la question d'après. Est... Je je déjà, dire je vais te dire une chose. Vas-y, fais-moi rêver. Déjà Fais-moi rêver. Si tu tires pas de pénalty, tu peux pas les rater. Ouais. Pour commencer. Déjà. déjà. En plus, tu es un gardien il est payé pour arrêter des pénalties. Ok, oui. À moins que tu ne tires chez pas où. <rire>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 Voilà, comme Zizou il a mis le K en finale, j'attendais. Donc là j'ai l'opportunité. Le week-end d'avant, le gardien m'arrête deux penalty. Oui. Donc sans pression, zéro pression. Et voilà, je pose la balle. à <rire> putain. Il est mort de rire Regardez mais... ça Sans pression, en fait, j'ai pas de pression. Je sais pas, il me parlait ou il me parlait pas, mais en fait, je savais déjà qu ce que j'allais faire. Ouais C'est juste que si le gardien reste au milieu, bah voilà. Mais euh, je savais, je savais que ça allait se passer, euh, qu'il fallait que je le fasse maintenant. Tu te rappelles de ce qu'ils t'ont dit ou pas du tout Ils ont essayé de te déconcentrer un peu Non, qu'il n'y a pas penalty, pénalty, etc., des trucs comme ça, mais bon, après... Oh, tu t'en foutais. Bah ouais, j'étais concentré en fait, sur mon geste. Ah oh là là, ça passe après, le Bernabéu, au match retour, nous offre un nouveau match de folie avec les deux buts coup sur coup, c'était une des plus grosses soirées, je parie celle-là. Ouais, après, c'est... Bah, au match retour, pareil, on prend un but et la réaction du public, c'est de nous encourager. Ouais. Donc quand tu es sur terrain, tu prends un but, euh, il reste 10 minutes, on court tout le match, on court après le score, t'es fatigué, mais quand tu vois que les supporters, ils poussent, ça te redonne un boost. Derrière, on marque deux buts coup sur coup et puis après encore, Pénalty, je pense que ce, ce penalty, était plus dur que l'autre. Ouais. Parce que c'est voilà, tu marques, t'es qualifié pour aller en finale, tu loupes, tu les remets encore dans le dans, dans le match. Donc celui-là, j'avais un peu de, de pression. Mais je parie qu'en arrivant en prolongation, vous y avait peut-être un sentiment similaire à quand vous avez été à l'Atletico en 2014 en prolongation, non Il n'y avait pas un truc où, où Non, on non, le non. Faire après les deux buts, après les deux buts, ça y est, c'est fini. Ah. Non, mais c'est vrai. <rire> bah ben ouais, je sais. Après les deux buts, si tu viens de mettre deux buts coup pour coup, coup sur coup, pardon. Donc, euh, l'adversaire, déjà, il prend un coup, et après, le, les gens, etc., le public, euh, les, les, le banc de touche, tu ne peux pas perdre. Pour finir, sur cette, cette Ligue des champions que vous remportez au Stade de France, tu nous as dit juste avant que c'était euh, la finale que tu avais préférée pour toi, nécessairement, je suppose, parce que c'était au Stade de France, il y avait but pour toi Ton but. Bah ouais, but. Tu penses qu'il y était je sais pas. Et toi, tu penses quoi Moi, je pense qu'il y était. <rire> je sais pas, non. Je... Ouais... Je... Petite frustration même... Pourquoi non, Parce que t'as gagné quand même, au final. Ouais. J'ai marqué 15 buts en Ligue des Champions. Frustré pour pourquoi <rire> Sérieusement. Ça aurait rendu un truc un plus beau, ouais, je non, pense pas, non, de marquer le Stade de France, même pas. Non, même pas. J'ai gagné la Ligue des Champions. C'est même pas... J'ai même pas pensé, tu non. vois, c'est même pas... C'est déjà tout, tout ce qu'on a fait depuis le début. Peu importe qui marque. L'essentiel, c'est de la ramener, gagner. Ouais, ouais, ouais. Et le fait de la gagner en France, ça avait une saveur particulière pour toi bah Bien, parce que <rire> je suis français, donc forcément. Ouais. Non, extraordinaire, magnifique. magnifique. Mais plus parce que j'ai participé dès le début. Okay. J'ai marqué des buts, j'ai fait gagner mon équipe. Donc voilà, c'est un truc personnel. Magnifique. Cette épopée, cette saison dernière, t'as ramené à un Graal, le Ballon d'Or. Ouais. Euh, magnifique. Euh, tu as, as décrit ton ballon d'or un peu comme le ballon d'or du peuple. Hein? Euh, je sais que tu es connecté aussi sur les réseaux, etc. Donc euh, tu es très proche de tes fans et tout. Euh, Ce ballon d'or du peuple, hein? tu le dédicasses un peu d'une manière aux personnes qui t'ont toujours soutenu, aux gens qui te suivent, aux fans, à ta oui. famille. Pourquoi l'avoir décrit comme ça Tout le monde, mais pas, pas spécialement ça. C'est tout mon parcours. D'accord. Ça, ça, C'est pour tout le monde et aussi pour tous les jeunes. D'accord que ce n'est pas facile parce que moi aujourd'hui on peut parler que de mes exploits mais il y a aussi euh, quand c'était très très très difficile où on n'en parle pas beaucoup parce qu'aujourd'hui ça brille mais moi je sais ce que c'est, c'est pour ça que je dis du peuple parce que c'est dur et pour les jeunes aussi c'est parce que c'est dur Donc, euh, et après bah oui pour ma famille, pour mes fans qui sont toujours là, tous ceux qui m'aiment ouais. etc. C'est pour tout le monde parce que je sais que quand ça ne va pas pour moi, ça ne va pas pour eux aussi. Ouais. Ce n'est pas que dans un sens où ils sont là que euh, quand je marque des buts, ils, non, je vois moi sur les réseaux et je vois de partout. Donc euh, c'est pour ça, quand j'ai dit c'est le peuple, c'est pour eux aussi. Donc quand j'ai gagné, ils ont gagné aussi. Donc, voilà, collectif. exactement. Quand tu vois, par exemple, une photo euh, comme celle-ci, euh, c'est une photo euh, iconique. Je voulais prendre quand même un instant pour te la montrer. Je suppose que tu sais laquelle oui. c'est. La Régie vous euh, bah, attends, la laquelle dans, dans quelques instants. Ah, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, celle-ci. C'est une photo avec Zizou, que est là, écrit, est... comme ton grand frère, Ronaldo, Florentino Pérez qui, un jour, avait dit que tu étais un mix des deux. C'était quoi bah Je sais pas, c'est quoi C'est le summum. C'est le dire. summum Bah ouais. Je pense que... Enfin, pour moi, hein, Zizou et Ronaldo, c'est les... Je sais pas pour toi, mais oui. pour moi, c'est les... les meilleurs ouais. de tous les temps. Ouais. Florentino Pérez même Luis Figo à son époque. Mais voilà, j'ai réussi à faire euh, ce qu'ils ont fait, donc pour moi, voilà, fierté, très content, et c'est une photo, cette photo qui va rester à vie Elle tue, ouais. Ah oui, elle tue Ouais, elle tue En vrai, elle tue la photo ah Elle tue Ou d'abord, on euh, faut dire l'éther, elle tue Magnifique ah, J'ai bien aimé l'outfit, euh, le pensée, etc. Ce ah, ah, soir-là, tu t'es... tu t'es bah, ah, fait plaisir oh ouais, tranquille, non, normal. Euh, je suis habillé normal, comme... comme euh, Classique, Beaucoup. ça fait vraiment plaisir. Euh, là, là je kiffe, on est un petit peu euh, genre sur la fin, donc du coup, j'ai un peu des questions générales sur plein de trucs et tout, c'est yes. grave cool. J'espère que tu passes un bon moment. Super. Déjà. Magnifique. J'espère ouais. que l'interview est un peu différente. Non, de ce au que top, tu fais au top, franchement, bien, bien, bien. Ça fait super plaisir. J'espère également que dans le chat, vous, vous, vous kiffez bien, etc. Térible. Ils sont encore là, tu vois. Ils sont les vois là, et... ils sont nombreux. Ouais. Bah ouais, ils kiffent bien, <rire> ça fait vraiment plaisir. Forcément, un petit mot pour la Coupe du Monde qui approche, c'est ton retour en Coupe du Monde, après celle de 2014 notamment. J'ai envie de te dire comment tu l'abordes, cette Coupe du Monde, dans ta tête, etc. Est-ce que c'est un bonheur pour toi de retourner dans ce dans ce tournoi qui représente quelque chose d'énorme dans le monde du foot. Tu l'abordes comment à titre personnel et à titre collectif pour ouais l'équipe bah, de France Exceptionnel de hein, jouer une Coupe du Monde. Donc c'est... Euh, tout le monde rêve de jouer une Coupe du Monde. Mais après, faut pas dire, est-ce qu'il va gagner la Coupe du Monde ouais. Je joue pas tout seul, en fait. Ouais. C'est... On, on est une équipe, je est -ce suis pas vont tout seul. Je vais pas au Qatar jouer tout seul. Ouais. <rire> tu vois, c'est une équipe. Il Faut qu'on gagne, bien sûr, de l'ambition, toujours. J'ai envie de briller, j'ai envie de faire des choses exceptionnelles, c'est sûr. Mais tout seul, euh, je ne vais rien faire tout seul. D'accord. Donc, euh, mais euh, non, beaucoup de fierté et j'ai envie, j'ai envie de commencer, de jouer, d'avoir de, de ouais. cette sensation-là. Coupe du Monde, c'est extraordinaire. Le fait qu'elle qu soit en milieu de saison, pour toi, ça change un peu quelque chose Vous arrivez peut-être plus frais au lieu d'arriver peut-être un peu moins cramé que ta... Je en sais pas, hein, parce que c'est compliqué, il y a beaucoup de blessés, il y a beaucoup de blessures, c'est... On verra, Ouais, on pense à Paul, à N'Golo et tout. C'est compliqué. Hein. Ça... Et toi, tu l'abordes vraiment avec une envie un peu d'aller faire quelque chose de grand Moi, je l'aborde tranquille. Euh, de l'ambition, toujours, mais pas, pas de précipitation. Je ne euh, me dis pas dans ma tête, il faut que je gagne, il faut que je gagne la Coupe du monde. Non, non, non, non. non. Je vais participer à une Coupe du monde, comme je l'ai dit. Je vais essayer de briller, de faire tout ce que je peux, en fait. Marquer des buts, faire des passes décisives et emmener mon équipe le plus loin possible. Je comprends. Après, c'est tout un collectif, on verra tu T'avais déclaré euh, vouloir finir ta carrière à Madrid. Euh, nécessairement, moi, comme fan de l'OL, etc., je me sens un peu obligé d'aborder de poser la question. Mais est-ce que nécessairement, à un moment, euh, tu t'es dit peut-être il euh, y aurait eu le moyen, à la fin, de retourner faire une saison Ou alors, le fait d'avoir passé 13 ans à Madrid, d'avoir atteint tel niveau, c'est... Non, mais en fait, c'est même pas ça. C'est que j'ai laissé une... une belle image à Lyon oui. de ce que j'ai fait. Oui. Il faut que ça reste comme ça. Tu sais que ça reste comme ça. Tu peux pas partir... Et revenir et... Enfin, non, tu vois, c'est pas pareil, je ouais. sais pas, moi, j'arrive pas à faire ça, j'ai laissé, je suis passé à Lyon, j'ai fait ce que j'avais à faire à Lyon, même si Lyon, ça reste toujours mon club, de cœur, mais je laisse que, voilà, ce que j'ai fait à Lyon, c'est là-bas, un jour, si je peux revenir à Lyon, travailler là-bas, avec plaisir. Tu, tu, tu vas avoir 35 ans, il me semble, si je dis pas de bêtises. Semble, 19, ouais. Après 18 ans de carrière, il est légitime un peu de penser à l'après. On sait que tu as une certaine passion pour ce sport et même une certaine oui. vision de ce jeu. Tu aimes bien en parler beaucoup. En tant qu'attaquant, qu'est-ce qu que tu dois faire un peu pour l'après Peut-être est-ce qu'une expérience d'entraîneur te tenterait Entraîneur, ou... je ne sais pas. Mais comme j'ai dit, non, aider les jeunes. Plus aider les, les jeunes, jeunes ouais, qui comprennent un peu, un peu plus que c'est le, le, le football, vraiment et pas des statistiques de buts, de, de jouer de pour marquer des buts. OK. Parce que le jour où tu ne marques pas de but, c'est là le problème. D'accord. C'est qu'est-ce que tu vas apporter si tu ne marques pas de but. Tu vois Donc c'est plus okay. les aider, tu vois, plus là-dedans. Parce que le foot d'aujourd'hui, ah, ce n'est pas trop, trop terrible. Pourquoi bah Parce qu'on pense tous à marquer que des buts, en fait. Okay. On ne regarde même pas le match. Tu vois c'est flash, flash foot ou Flashscore. Mais sur le téléphone, on vas-y, lui faut il faut qu'il marque, pas lui et tu pas le temps de regarder le match. Tu vois, tu, tu passes tu, tu joues plus, je sais pas, à la play ou tu regardes des matchs de je sais pas quoi, mais tu regardes plus le foot. Ça veut dire tu es plus connecté avec le foot. Je sais pas, un match c'est 90 minutes. Ouais. Toi tu viens juste 5 minutes ou tu regardes pas le match et tu demandes qui a marqué. Tu t'en fous en fait. OK. Donc voilà, plus aider les joueurs. Pour toi le contenu, gens. il est passé au second plan, voilà, euh, peut-être bah oui. un peu à regret. Bah oui, depuis un moment. Vraiment bah oui, c'est que de la statistique. Aujourd'hui, le foot, c'est que des statistiques. Statistique, tu marques des buts, es le meilleur. Tu marques pas de buts, bah, faut qu'on change. Pour toi, il y avait une époque où c'était moins le cas. Bah, l'époque d'avant. Euh, déjà, il y avait euh, l'époque, je te dis, par exemple, Zizou ou Ronaldo. Il y avait. Euh, c'était du vrai football, quoi. Ouais, bien était, sûr. On n'était pas sur ouais. des statistiques. Carrément, personne. On, dit on regardait pas un match. Vrai. Tu t'asseyais pas sur. Tu t'avais pas de téléphone déjà pour dire, je vais, je vais mettre, je sais pas combien sur lui ou lui. Donc tu avais plus le temps de regarder, d'apprendre le foot, ce que c'est le foot. Aujourd'hui, tu n'as pas le temps d'apprendre ce que c'est le foot. Genre, typiquement, tu penses que quelqu'un qui a, je dis une bêtise, genre 40, 45, 50 ans, donc qui a vécu ce ouais. foot de l'époque, même 35, non, bref, as capté, pour toi, il, compre... il a une meilleure vision que des bah, jeunes Non, qui non Mais quelqu'un qui a 45 ans ou 50 ans, qui aime le foot d'avant, il ne regarde pas le foot aujourd'hui. Ah ouais bah, Je pense. Tu penses que son évolution, il, il est allé prend... dans un sens pas ouf Moi, je pense qu'il ne prendra pas beaucoup de plaisir. OK. Pour moi. Après, je euh, et je te dis ça parce que moi, je connais des gens de 40, 50, 50 ans, à ouais. l'époque de Zidane, Ronaldo, qui aujourd'hui, ça ne les intéresse pas plus que ça. Et tu penses que c'est à cause de cette vision ou c'est aussi peut-être à cause d'évolution du bah, jeu Ça a évolué, le foot, il a évolué maintenant. Euh, euh, tout a évolué. Euh, les plus jeunes, ouais. euh, tu vois, si tu veux donner un conseil à un plus jeune, il ne t'écoute pas forcément. Après, c'est les générations, c'est comme ça, il n'y a, a aucun souci. Tu vois, le, le... il pense qu'il connaît tout. Donc forcément, c'est compliqué de dire à un plus jeune, ça serait mieux que tu fasses ça ou ça. Ouais. Donc il va se sentir peut-être vexé, il va, te va te dire dresser. mais tu crois que tu vois Mais bon, tranquille. Alors que moi, quand j'avais par exemple 19 ans, si par exemple Juninho, quand j'étais à Lyon, ouais. n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Je sais pas, récupère les ballons. Tu vois, j'y allais, mais je disais pas. Bah, euh, tu m'as dit quoi là ouais. Tu vois, tu y allais parce que tu savais mais bon, que c'était comme plus... ça. Mais aujourd'hui, si tu dis à un hein, plus jeune. Toi, t'es un plus ancien, par exemple. Tu joues pas. Et le jeune est titulaire, par exemple. Et tu lui dis quelque chose, bah, il va te regarder, mais c'est moi qui joue, il va te dire. Va bah, me chercher toi, les ballons. Ouais, OK. <rire> Donc moi, ça me... Ça me tu vois voilà quoi. Si quelqu'un te dit ça, je parie que tu le prendrais pas très bien. Non, mais façon de parler pour bien te sûr, dire, je, les conseils d'aujourd'hui c'est différent, donc le foot il est différent, donc euh, voilà, et tout, est, tout est différent. Le foot d'aujourd'hui c'est pas le foot d'avant, mais après voilà. Et, et pour parler un petit peu jeu, genre le foot d'aujourd'hui, on sait par rapport à l'époque, si on dit souvent, les numéros 10 ils ont un peu ouais. disparu. Euh, on a vu les joueurs sont plus athlétiques, les pressings ouais. sont plus gros, on a moins de temps, d'espace et tout. Est-ce que tu penses que ça joue aussi dans le fait qu'il y a peut-être un peu moins de plaisir parce que des fois c'est plus fermé Ben bah, il... ouais, tout va plus vite. Tout va beaucoup plus vite. Ouais. Bon, mon fils, il a 5 ans. Ouais. 5 ans. 5 ans. Il est super fort pour son âge, mais il n'a que 5 ans. D'accord. Mais tu vois, moi, je lui apprends à faire des contrôles de balles. Ok. Tu vois, il sait tirer, il tire fort, il marque que des buts. <rire> mais tant qu'il ne fera pas des contrôles, il peut marquer 150 buts. Ça ne sera pas bon. Ok. Tu vois, parce que moi, je veux qu'il comprenne ce que c'est le foot. D'accord. Je ne suis pas là, je rentre sur un terrain et j'attends et. Et je marque que des buts, et parce que le jour où tu marques plus de buts, tu pars en dépression. OK. Voilà. Donc avant tout, tu penses que genre juste marquer des buts, ce n'est pas suffisant. Mais si tu as les moyens techniques d'avoir une influence dans le jeu, bah, c'est un apport supplémentaire. Mais bah, en tout cas, moi, j'aime le foot comme ça. Okay. Après, c'est moi personnellement. Ai... Personne n'aime le foot comme ça. ils veulent. C'est un honneur de parler football avec toi. Franchement, <rire> c'est un vrai plaisir. Je vais te poser une dernière question un peu orientée football. Hein? Après, j'ai une question tranquille, un peu hors foot. Oui. Petite surprise à la fin et je te laisse, mais en tout okay. cas, franchement, merci de nous accorder ce temps, c'est un vrai plaisir. On remarque que la plupart des anciens coachs, pas tous, bien entendu, mais la plupart, Xabi Alonso, Pierlo, Xavi, Gérard, Lampard, c'est souvent d'anciens milieux de terrain. Est-ce que tu penses que leur rôle, ça joue une influence sur le fait qu'ils coachent derrière bah, je... Franchement, je ne sais pas. Non, tu ne sais pas Je ne peux même pas te répondre, je ne sais pas, en fait. Ok. Euh... Parce que, par exemple, on pourrait citer un Van Nistelrooy qui, lui aussi, est attaquant et c'était un... un nouvel entraîneur, Mais me pose la question. Je voulais avoir ton avis dessus, ou après bah, si tu pas je ne sais pas dire. si c'est un bon entraîneur, Van Nistelrooy, je ne sais pas. Il me semble qu'il a fait PSV, bien si ou je pas de plaisir. moyen, bien. Il me semble que ça se passait plutôt pas trop mal. Franchement, je ne sais pas, mais après, ça dépend comment tu vois le foot. Hein. OK. Tu penses qu'un milieu, il a plus d'aisance à être coach derrière qu'un attaquant ou qu'un défenseur Non, ou, ça ne ça veut rien ça dire, dire. Ça ça veut rien comment dire. tu vois le foot. Ouais. OK. C'est une vision foot que tu voilà. développes indépendamment du poste Bah oui. D'accord. Super. Merci. T'avais dit chez GQ que t'étais un gros fan de mode, on l'a vu aussi avec l'outfit au Ballon d'Or même dans cette vidéo-là. C'était important pour toi de faire un peu passer le message sur ta passion pour les vêtements. Euh, Est-ce que c'est pas un petit peu même dans la digne lignée de la culture francophone, ce goût pour un peu la mode, les belles choses, les choses comme ça Non, j'aime bien les... les belles choses comme tout le monde. Hein. Ouais Je pense que tout le monde aime les belles choses. Ouais, carrément <rire> C'est obligé Mais t'as l'air d'avoir un petit truc Chacun... pour la mode quand même. Ouais, j'aime bien les... les... Ouais, j'aime bien les affaires, ouais. Ça te parle <rire> Mais je peux être en survêtement de n'importe quelle marque, comme je peux être en jean, comme ça dépend, vrai. Bien sûr. Ça dépend de plein de choses. Si je vais dans mon quartier je serai en survêtement Adidas, ça dépend. OK. Ça dépend où je suis. Je vois. Mais c'est vrai que, ouais, j'aime bien, j'aime bien les... Ça te parle un petit peu Ouais. Ouais, j'ai suis... hey, senti que tu voulais un petit peu, tu vois, le montrer... Enfin, en tout cas, l'exprimer. je veux rien vois. montrer, c'est... Non, pas montrer, c'est... L'exprimer, plutôt. Ouais. montrer, on dirait que tu veux prouver. Mais non, non pas prouver, je montre veux dire, rien. Mais... En fait, c'est comme tu me poses la question, je te réponds ce que je pense. Bien sûr. C'est tout. C'est pas. Je veux pas. Non, rien. J'ai rien à montrer de toute façon. Grave cool. On a vu que tu avais ouvert une chaîne YouTube un peu il y a quelques temps. Ouais. Euh, il y a une quinzaine d'épisodes dessus qui suivent tes journées euh, où tu parles un peu de tes passions, notamment des voitures et tout. Ouais. Euh, C'était important pour toi de prendre cette, initi cette initiative de le faire pour connecter un peu plus proche des gens, pour leur discuter. Euh, C'était comme ça pour toi que tu voulais l'exprimer Un peu. Pour changer un peu. Bon, je suis un peu plus sur, euh, sur Insta. Insta. Mais après, YouTube, c'est bien aussi, c'est cool. C'est d'autres choses différentes, tu vois. De toute façon, tu connais mieux que moi, hein. Non ah, Je pense que je connais un peu voilà. mieux que toi. <rire> tu so connais tu une tonne de... de choses toi mieux que moi. toi qui dois me donner des conseils là-dessus. <rire> si tu as besoin de conseils pour gérer ta chaîne YouTube, je, te... je suis là. Voilà. <rire> crois moi, ça qui est là. Alors, plus sérieusement, moi, j'ai bien aimé. En fait, en regardant les épisodes, as mmh. vraiment l'impression de créer une connexion avec ouais, le joueur ouais. que tu suis et ça te mène une passion encore supplémentaire pour lui. Oui, j'essaie je de donner un peu plus aux fans qui ne me voient pas que football, okay. tu vois. Mais après, c'est compliqué, parce que tu as une vie privée. Bien sûr. Tu vois, ça reste euh, la frontière. Foot, est euh, les fans, etc. OK, il faut donner un petit peu, mais tu peux pas tout donner, tu okay. vois. T'imagines, toi, on te dit, euh, dis-moi ce que tu fais chez toi ou machin, tu vois. Toujours. C'est Barrière. C'est un peu compliqué, donc il faut faire, euh, voilà. Quoi. Bien, franchement, mais tranquille. je vous le conseille et je te conseille de continuer parce que franchement, c'est un plaisir Merci, à suivre et ouais. je pense que je ne suis pas le seul à, à le dire. On va terminer euh, gentiment. Euh, ah oui, ah oui non, non, non, j'ai failli oublier quelque chose. Il y a beaucoup maintenant... Euh, excuse-moi, je me le rappeler, etc. Euh, <rire> on est bien, on est bien. Il y a pas mal de joueurs euh, ouais. avec qui et contre qui tu as joué par le passé qui se sont reconvertis consultants. Ouais. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir été un, un ancien joueur, ça donne une expertise supérieure par leur expérience ou pas spécialement Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui n'ont jamais joué au foot et qui ont une expertise peut-être meilleure Est-ce que peut-être même toi, un jour, tu devrais être consultant Mais avant même de parler de ce que tu devrais être toi, est-ce que tu penses que le fait d'avoir été joueur, ça a une expertise, une expertise supérieure ou tu pas d'accord avec ça Pas trop, j'aime pas trop, moi, ça, en fait. Non, tu pas En fait, euh, des fois, des fois, ils vont parler euh, correctement football, et puis des fois, c'est n'importe quoi. Ouais. Mais... C'est la radio, c'est la télé, il faut parler, il faut, parler. faut débattre. Ouais. Parce que eux-mêmes, les anciens footballeurs, ils savent ce que c'est, être sur un terrain. Donc moi, je ne cautionne pas que tu parles mal d'un joueur de foot. Si le mec n'a été pas bon, tu peux dire, bon, aujourd'hui, ça s'est mal passé, il n'a pas été bon parce que tu sais ce que c'est. Et enfoncer comme ça quelqu'un dans les radios, etc., moi, je ne moi, peux pas. Et ensuite, si moi un jour euh, jamais de la vie. Jamais. Non, jamais de la vie. Être consultant, Je à pas tous de... les. <rire> jamais de la vie. Honnête, franchement, réponse. Je peux pas être plus honnête, mais jamais de la vie. Non, ça parle, ça t'intéresse pas du tout. Non. Ok. Bah écoute, comme ça, c'est ouais, honnête, ouais. c'est grave cool. Est-ce que, vas-y, question à toi ça, est-ce que tu suis de temps en temps peut-être des gens qui parlent foot sur YouTube, Twitch, sans forcément avoir été eux-mêmes consultants Par exemple, on pense à des créateurs de contenu, du truc, non Pas trop. Hein. Non, pas spécialement. Non, pas trop, pas trop. J'ai des discussions avec mon père, avec mon frère. J'essaye, mais en fait, on n'a pas la même vision. Je peux ouais. pas, mais je peux pas. Je peux discuter avec quelqu'un, par exemple. T'es pas... pas professionnel. Non. Tu vois Je l'ai été un peu. Ah ouais Non. Tu en non. Pff, <rire> non mais je veux dire tu es amateur au foot. Oui, bien sûr. Je peux discuter avec Carême. toi. Tu vois, on peut discuter mais après les émotions etc., que moi j'ai sur un terrain, tu peux pas savoir ce que c'est. Non. Tu vois quand ça se passe mal et toi tu veux que je marque et j'ai pas marqué, tu es déçu toi. Toi tu penses pas moi forcément. Vrai. Tu vois, tu penses qu'à parce que tu es de l'autre côté, c'est ce que les discussions que j'ai avec mon père et mon frère et on peut pas s'entendre. Donc je... vas-y, tu as raison. OK, je vois l'idée. Tu sais, c'est compliqué. Je t'ai demandé si tu connaissais certains des créateurs de contenu. Tu m'as dit que non, que tu ne suivais pas trop. Eh ben, c'est un bonheur pour moi de pouvoir me permettre de t'en présenter. Parce qu'en fait, sur ouais. Internet, on t'aime beaucoup. Sur Twitch, sur YouTube, etc. On a une très haute estime de toi. Et en fait, il euh, y a des créateurs de contenu que je trouve super pertinents, super sympas. Après, peut-être que je suis déjà tombé dessus, mais je ne connais pas les noms. Eh bien écoute, ça va peut-être être, être l'occasion. Euh, ouais. J'ai discuté avec deux de mes amis. Et Je leur ai laissé l'occasion, vu que c'est la première fois que tu viens sur Twitch, de s'exprimer et peut-être te poser une question. Donc, je vais les laisser s'exprimer. Ils m'ont envoyé une petite... Vidéo, et on a quelqu'un de qui va commencer à regarder. Ah, tu vidéo. vas pouvoir le voir, c'est ouais. la vidéo, c'est le moment. C'est Wilou, bon, félicitations, Il nous le faut le son, C'est dingue, ah, ah, moi je suis un enfant de. On repasse l'extrême, mais le son, on est good, le son arrive. Hop. On rallume l'enceinte tranquillement. Ça va Tout good notre Salut Karim, c'est Wilou. Félicitations. Déjà, bravo pour tout ce que tu as accompli. C'est dingue. Moi, je suis un enfant de Mermoz, Lyon 8e. Passé bah, de grande partie de mon adolescence à Bron. Je peux te dire qu'ici, on est tous très, très fiers de toi. On porte un peu de ton succès en nous et tu nous as rendus très heureux. Donc bravo. Ma question, c'était toi qui as marqué, je crois, un peu plus de 300 buts en pro, si tu devais en garder que trois ce seraient lesquels Peut-être parce qu'ils sont particulièrement beaux, leur pure valeur esthétique, mais peut-être aussi ils sont très significatifs, importants, peut-être à une histoire particulière à nous raconter autour. Voilà, ton top 3 de tes buts à toi, ce serait quoi Bravo encore pour tout, euh, vraiment je te souhaite tout le meilleur, encore beaucoup beaucoup de succès, et Zach Frérot, merci de m'avoir fait une place dans ton émission, ça aussi c'était très cool. A plus les gars. C'est Willou et c'est quelqu'un qui parle beaucoup de foot sur YouTube, il ouais. est très pertinent, je l'aime beaucoup et je m'étais dit ouais, que déjà, lui donner bah, l'occasion de te merci, poser une question. Hein. Déjà, merci beaucoup. Euh, les trois buts Trois buts les plus marquants pour toi de ta carrière dans ta tête voilà, On va dire le premier euh, Lyon, okay. Rosenborg en Ligue des champions, Ok. même si j'avais marqué en championnat euh, contre Ajaccio. Euh... Un peu dur la question. Prends le temps de réfléchir, tranquille, on n'est Alors... pas pressé. On Réfléchis, on est good. On va dire euh, mon premier but euh, en finale Ligue des champions, okay. en Liverpool. En 2018 ouais. Avec alris Carius et tout Ouais. Et le dernier... Allez, on va dire le dernier but, le dernier but que j'ai mis à Gerland contre... Caen, je crois. Magnifique. Ouais. Deux buts à l'OL, un but au Réal, ça te donne ta réponse mon mais oh Ça fait super plaisir que tu aies pu les citer, donc on est extrêmement contents. J'ai un deuxième et dernier du coup, intervenant, c'est un frérot qui avait également une oui, question oui, à te poser. Tu bien, mais je suppose que ça a plutôt bien de que tu viens de remporter, donc félicitations pour ça et bien sûr ton immense carrière. J'avais une petite question pour toi, euh, je sais que tu eu l'occasion de jouer avec beaucoup de grands joueurs, tu en as aussi croisé pas mal et justement, est-ce qu'il y en a un avec qui t aurais aimé jouer mais avec qui t'as jamais eu l'occasion bah, de partager le même vestiaire Voilà, parce que tu te dis, ce mec là, je pense que lui et moi sur le terrain, ça aurait pu donner quelque chose de sympa, on parle le même football, etc. Ça peut être un joueur de ta génération, ça peut être un ancien joueur, juste, pas le droit de dire Zidane et R9 parce que je sais qu'ils reviennent assez souvent. Allez, je te remercie et bon courage pour la suite de la saison, ciao <rire> Il t'a anticipé Il t'a anticipé elle ah, est fort, elle est fort. Euh... Un seul, comme ça. Ouais, mais Zidane Ronaldo, <rire> un seul comme ça. Ouais, un joueur vraiment, t'aurais kiffé jouer avec, que ce soit que tu as rencontré ou pas, contre qui tu joué ou pas, ancienne génération ou nouvelle, hein, tu te dis « tiens, j'aurais quand même aimé jouer avec euh... ». Prends ton temps, qu'il n'en est pas ah bah ouais, je prends mon temps. Non, peu peur, peu peur. Vraiment, on est, on est calme. Euh, franchement, je sais pas. Tu hein. heures comme ça là. Ouais. Peut-être un milieu qui t'aurait bien servi, un ailier, un gardien, un défenseur. Ouais, mais. Quelqu'un qui t'inspire ou que tu kiffes. Par Zizou et Ronaldo, j'ai envie de te dire, je sais pas. Hein. Je sais pas. T'as pas Peut-être. Euh, Peut-être Ronaldinho. Ronaldinho Peut-être, ouais. Ronaldinho, ça t'aurait fait kiffer Ouais peut-être. ouais peut-être Ronaldinho. Ronaldinho Ronaldinho. Ronaldinho. <rire> Magnifique. Ça fait super plaisir <rire> et ça me permet gentiment de conclure cette émission. Oh, euh, merci d'avoir pris ce temps. C'était vraiment exceptionnel, un énorme honneur. Tu es un joueur avec lequel j'ai grandi. Je te regardais quand j'avais 12 ans. Ouais. J'ai été fan de l'OL. Je t'ai vu jouer. Merci. Jamais dans ma vie, je me serais dit qu'à 27 ans, <rire> je ne t'interviewerais ici en direct du Real Madrid. Merci. Je voulais prendre ces quelques mots pour que tu prennes conscience de l'honneur et de la force que c'est pour moi. C'est un grand honneur, c'est la première interview que tu donnes après ton ballon d'or, voilà. limite, tu vois, après ça, le France Football qui exact. est écrite. Euh, forcément, la question, merci de m'avoir choisi, et pourquoi, oh. pourquoi en particulier tu t'es dit. Bah déjà, tu es de Lyon. Merci. Euh, déjà, euh, même si tu es amateur, tu une bonne réflexion de football. Merci. Et puis après, tu es vrai, tout simplement, sinon j'aurais dit non. Voilà, tout simplement. Karim, c'était un grand honneur t'avoir ici. Merci, Merci énormément. Merci pour cette première sur Twitch. C'était un bonheur. Franchement, je vous parlais, je te sers la main. Franchement. À toi. Ça fait vraiment Merci kiffer. Beaucoup, hein. Les amis, euh, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez adoré Zaccor au Grosse dédicace à toutes les équipes techniques euh, qui ont euh, réussi à faire euh, ce, cette prouesse de cette émission. J'espère que dans le chat, vous avez apprécié un, une interview long format avec Karim Benzema, que vous avez appris des choses, que vous avez kiffé et que vous avez réussi à adorer tout ça. J'ai y faire tomber mes fiches. J'ai un petit peu d'émotion, vous, vous doutez bien, mais ça me permet de clore tout ça. Zaccor au libre, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et on vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao.